Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle préparatoire à Shadowlands Donc il euh, y a eu trois nouvelles pour le moment qui sont sorties, une plutôt fin BFA on va dire avec euh, le, la relation, l'amour entre euh, thémar et Talisra Donc ça fait pas vraiment rapport avec Shadowlands Ensuite on a eu une nouvelle il y a pas longtemps que je pense décortiquer aussi en stream à un de ces quatre et que je mettrai du coup sur Youtube euh, avec... Tout simplement la liaison euh, entre Flynn et, euh, et Mathias Shaw, euh, qui parle un petit peu du pré-patch, mais c'est pas grand chose non plus. Donc c'est vrai que pour le moment il y avait peu de choses, je suis très étonné d'ailleurs, je pense que j'en parlerai sur les réseaux sociaux, mais je suis très étonné de voir très peu, euh, en dehors des éternités et autres, de, de BD ou de nouvelles sur Shadowlands. Et justement au moment où je commençais à en parler en live, et eh bien il y a une nouvelle qui vient d'arriver, qui s'appelle Ensemble Chevauchon, qui est sur les Chevaliers de la Mort, qui auront euh, un rôle et qui ont un rôle à jouer dans Shadowlands, donc je tiens à dire quelque chose. Il n'y a pas longtemps j'ai reçu une remarque sur Twitter, et c'est bien, j'aime avoir ce genre de retour aussi, qui me disait parce que certains de mes tweets, alors probablement que cette personne n'avait peut-être pas regardé assez les vidéos, ou le, le, on va dire des lives, mais du coup il disait, certains de tes tweets me donnent l'impression que tu n'aimes pas trop ce qui arrive à Shadowlands. Pour le moment Shadowlands, moi je suis plutôt agréablement surpris, bien sûr, ma grande réserve sera lorsqu'on aura plus de détails, plus d'informations sur le Roi Lich. mais en attendant, bah, pour le moment de ce que j'ai vu, même le pré-patch qui n'a aucun sens à la base, qui n'aurait dû avoir aucun sens à la base, ils ont essayé de faire un truc assez sympa, on fera une vidéo je probablement plus, plus en détail dessus, mais du coup c'est assez, euh, honnêtement c'est plutôt encourageant, on sent qu'ils ont bien préparé leur sujet et autres, Maintenant, on n'a pas encore toutes les infos sur le Roi Lich et la création du Roi Lich avec le geôlier, et tout ça, donc bah c'est difficile de le dire. Mais euh, tout ce que j'ai vu sur la bêta et autres, Shadowlands, c'est plutôt propre, plutôt bien construit et autres. Euh, bien sûr, il y a toujours des petits ratés, c'est jamais parfait, mais globalement, c'est très très bon. Donc Shadowlands, pour le moment, ça semble être bien. On peut pas juger, bien sûr, de l'extension, parce qu'elle n'est pas sortie. Mais donc, je suis plutôt enthousiaste et optimiste pour Shadowlands. Alors, pourquoi je fais ce, ce, ce, ce, ce, petit, ce petit rappel Parce que ça parle des cheveux de la mort. Et comme tout ce qui se passe avec les cheveux de la mort depuis World of Warcraft, Vanilla, et encore Vanilla, non, non, peut-être pas Vanilla, Wastelage King, et eh bien c'est pas bon en fait, c'est juste pas bon. Euh, J'avais fait une vidéo bien entendu, alors j'ai fait des vidéos sur les chiens de la mort et sur Wast King, hein, je vous invite à aller les voir bien entendu. Euh, je vais travailler différemment sur cette nouvelle, on avait parlé euh, de la vidéo également qui était sortie, le petit, euh, la petite vidéo d'explication avec le, la cinématique où on voyait l'enlèvement, hein, c'est les cinématique de l'enlèvement où je disais que ça n'avait aucun sens que Whitemane et euh, Nazgrim aident Bolvar. Cette nouvelle finalement qui sortait comme, un petit peu comme ça nous évoque des choses, ça fait plaisir de voir que Blizzard au moins fait l'effort d'essayer d'expliquer. Le problème c'est qu'on va y venir et c'est là euh, que, je sais ça semble un peu chaotique pour le moment, mais c'est là où je voulais en venir. Je ne vais pas faire comme d'habitude sur Starcraft, Warcraft, euh, les nouvelles, les lire, etc. en prenant le ton et autres parce qu'en fait si je fais ça, la vidéo elle, dure deux heures. Le temps de faire toute la lecture ça dure super longtemps, on est déjà à trois minutes, J'ai même pas commencé. Euh, donc... Je vais faire différemment, je vais lire très rapidement en partie, euh, et je vais surtout critiquer et analyser. Alors quand je dis critiquer, c'est pas forcément négatif, hein, c'est positif aussi, parce qu'il y a du positif, mine de rien. Euh, mais globalement c'est négatif, hein. qu'on soit clair, c'est globalement négatif, et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi, et euh, cette nouvelle, honnêtement, j'ai l'impression qu'elle dit tout et son contraire en même temps. C'est ins insupportable en fait, genre... J'ai l'impression de revivre du... du J'allais dire du cataclysme, mais en vrai, c'est the King, c'est tellement thématique à the King de lire des choses et qui sont contredites juste après, et qui sont redites après, et qui sont re-re-contredites, partout, sur tous les thèmes, c'est insupportable. Donc bon, je suis, euh, je suis extrêmement... Donc c'est pour ça que je vais faire... Un décryptage vraiment différent parce que d'habitude bah je lis ça se passe bien et généralement à la fin j'évoque deux trois trucs en oubliant bien entendu certains points mais euh... alors pas exprès hein, mais j'oublie quand je... on fait tout ça et du coup j'oublie deux trois trucs mais globalement c'est plutôt positif généralement les nouvelles sont très intéressantes donc c'est très bon il y en a une qui arrive d'ailleurs pour mop sur youtube et elle est vraiment très bonne j'ai été agréablement surpris mais là c'est tellement à part que je suis obligé de procéder comme ça donc j'espère que voilà le visionnage vous plaira euh, du coup, c'est une nouvelle sur les 4 cavaliers écrite par Robert Brooks, les 4 cavaliers et leur lien euh, avec euh, le Roi Lich, donc c'est en gros une transition entre la campagne des cas de Légion qu'on avait analysée dans la vidéo sur Arthas et euh, du coup ce qu'ils ont pu faire notamment à BFA, donc c'est vraiment en, en fait un petit rappel de ce qui s'est passé à Wood, euh, Bol enfin, Wood Légion et, et BFA pardon. Et pour préparer, bien sûr, ce qui va se passer à Shadowlands. Donc, commençons avec Mograine, donc Mograine, euh, qui euh, donc, est sur, euh, qui, sur Akyrus. Crépuscule l'horizon d'un mètre pourpre, le fraîcheur de la nuit de la nuit s'insinuer, se mêler au filet de brumes glacées qui sont contorsés autour de la nécropole. Mograine, Mograine, donc il bon, y a une dame qui rappelle euh, Mograine, et Mograine ne répond pas. Le froid de l'a commandé guère, c'était un désagrément réservé aux vivants. On te rappelle que la condition de Mograine, c'est un mort vivant, donc il ne craint pas c'est important, hein, il ne craint pas euh, des choses qui pourraient euh, être problématiques pour les vivants. Hein, il ne peut pas mourir de froid, euh, puisque c'est un mort vivant. Généralissime Mograine, que s'est-il passé bla bla bla. Au-delà du brouillard au de la forteresse volante d'Akirus, Dario Mograine pouvait admirer les îles brisées s'étendaient sous ses yeux, les lueurs apaisantes de Suramar. Donc là, hein, c'est. vous verrez, hein, comme tout ce qui est euh, de l'univers étendu, hein, malheureusement pour moi, euh, dès que ça... c'est une nouvelle ou un roman de WoW, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des ah, ah, ah « ah T'as vu C'est dans World of Warcraft Le jeu vidéo Imaginez les, les romans de War 3 qui seraient insupportables à lire s'ils devaient mêler du gameplay en permanence. Eh hey, Nous allons devoir aller au nord. Eh hey, Il nous faut une mine. Eh hey, Il nous faut quatre fermes, sinon on sera bloqué avec leur C'était, Peut-être que vous n'avez pas eu la chance de lire des, des livres euh, datant bah, de War 3, euh, etc. Ça n'a jamais été fait, en fait. C'est simple, ce n'est pas fait. Il n'y a pas d'histoire de « Oh là, oh là là !» Oh, il me faut plus de troupes. Oh, je n'ai pas de mine d'or. Oh là là, il faudrait un peu de bois pour récolter. Non, c'était pas fait, en fait. Et d'en haut, il faut toujours faire des putains d'allusions au gameplay. Please Stoppons ces merdes Donc, en gros, ça veut dire que depuis Légion, Akerus n'a pas bougé. Akerus, ah oui, dans le jeu, elle était à Légion, elle était aux, aux îles brisées, donc elle n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'elle fouté pendant ce temps à... dans les îles brisées Ils n'auraient pas pu dire qu'elle s'était rapprochée de Zandalar ou un truc ou elle était revenue en Northrend. Non, non, non bah non, hein, dans le jeu, les joueurs, <rire> elle était aux îles brisées, donc elle est restée aux îles brisées, évidemment. La silhouette décharnée de la tombe de Sargas, son logo engrené désormais éteint, hein, pour rappeler que Légion, c'est fini. Au loin, le pic de rock au sommet... Enfin, je sais pas, ils auraient pu dire, par exemple, que même eux se sont battus contre les invasions... Je sais pas, ils auraient pu dire qu'ils se sont battus euh, contre des invasions de d'Akir ou de créatures de, qu'ils ont participé à BFA, tout simplement Non, non, non, pas du tout on s'en fout, ils étaient à Légion, c'est là où on les a quittés, donc on les retrouve. C'est un paysage dormant paisible, emprunt d'une profonde sérénité depuis la défaite de la Légion. Donc en gros, ils étaient en stase. Hein, ils étaient en stase depuis Légion. Maugren, êtes-vous toujours des nôtres Il sentit une lame fermement pressée contre sa nuque. Ah Une lame fermement pressée contre sa nuque. Donc quelqu'un le menace. Hein. C'est une menace Il a une lame sous euh, la nuque. Donc on est à deux doigts de lui trancher la gorge. Un simple geste du poignet, ses tourments prendraient fin. Pourquoi on parle de tourment Puisque c'est un mort vivant. Hein. Il faut le rappeler parce que... Visiblement, il faut le rappeler un petit peu au début du récit, parce qu'après on l'oubliera, hein, bien sûr. Mais ce sont des morts-vivants, donc en tant que morts-vivants, ils souffrent de leur vie. Ils n'ont plus euh, d'émotions, ils n'ont plus d'odeurs, ils ne voient le monde en gris, etc. Et, littéralement, hein, ils voient le monde en gris, vous figurez aussi, mais lit littéralement. Donc ils n'ont plus les sensations, etc. Et en dehors de ça, leur, leur âme est euh, torturée, en fait. Euh, donc, condition de mort vivant, c'est très difficile. Donc c'est pour ça, les tourments... Prendrait fin, c'est pour vous rappeler encore une fois que c'est un mort vivant et qui souffre de sa condition de mort vivant. Euh, Darion Mogren tourne à la tête, donc il est presque. La, la mort ne lui fait pas peur en fait, puisque bah vas-y, hein, tranche-moi la gorge, ça me libérera. Darion Mogren tourne à la tête et affronte le regard de la femme qui tenait l'épée. Pour le moment, répondit-il calmement. Donc évidemment, je crois que c'est reprécisé après, voilà. Comment puis-je en être certaine répliqua Sally Blanche-Tête, donc Sally Whitemane. Euh, donc on nous rappelle que Sally Whitemane elle rigole pas. Elle est euh, une connasse, hein, est, ça a toujours été une, une tarée qui crame des gens, euh, qu'ils soient morts ou vivants d'ailleurs. Euh, puisque et carlate tout ça, tout ça. Donc elle vous rappelle que c'est une femme pas très rigolote, puisqu'elle menace euh, carrément le chef des 4 cavaliers, le généralissime Maugren. Carrément, donc euh, ça rigole pas. pour vous rappeler que c'est un personnage euh, que vous connaissiez de manière assez violente. Donc là, encore une fois, elle est sadique. Et on le voit ici. C'est important. Hein. Là, ce que je dis, vous pourrez dire bon, :« On sait, c'est bon, ferme ta gueule, on continue. » Non. Si je vous dis ça, c'est que ça a un, aussi un rôle après. Euh, comment puis-je en être certaine Donc voilà, gna sans scier, ses yeux luisant sous sa crinière de neige. Hein. Vous vous rappelez qu'elle s'appelle White Mane, donc la blanche crinière, en gros. Euh, un orc et un humain se tenaient à ses côtés, sans chercher à intervenir. Voilà qui était sage de leur part. Parce que, reprit Mogren, je m'apprête à vous demander de m'aider à tuer Bolvar Fordragon. Alors là, quand j'ai lu ça, je vais. Ah C'est intéressant. Ça, enfin. » Ça parle de quelque chose que j'évoquais, hein c'est quelque chose qui est obligatoire à évoquer. Qu'est-ce qui se passe Genre pourquoi les cheveux de la mort, ils aident Bolvar et ils devraient chercher à le buter, en fait, hein Alors, d'ailleurs, excusez-moi, je fais une parenthèse, c'est pas du spoil, qu'on soit clair, bien sûr c'est un élément de Shadowlands, mais c'est pas du spoil énorme ou quoi que ce soit, a Oribos, donc la capitale de Shadowlands, il va y avoir, à un moment donné, quand vous aurez avancé dans l'histoire, il y a une petite conversation, qui est un easter egg, hein, enfin pas un easter egg, mais c'est du secondaire, c'est du background, il y a une conversation entre Tassarian, ou Tassarian, et Coltira, qui sont les deux chevaliers de la mort, un qui servait l'alliance, l'autre qui sert la horde en tant que, que réprouvé, on va dire, euh, et au final, ce qui est assez intéressant, c'est que ces deux-là communiquent, puisqu'ils sont dans la lame d'Eben, hein, donc euh, comme les quatre cavaliers, et ces deux-là communiquent, et parle justement de leurs conditions, etc. C'est franchement super intéressant. C'est du secondaire, c'est plus par rapport à eux, comment ils ont vécu leur passage en chevet de la mort, etc. On rappelle que l'un a tué l'autre et tout. C'est des trucs cool. C'est des trucs cool. Et il y a un moment donné où ils rappellent, notamment, que quand tu passes en mort-vivant, eh bien, ça, le traumatisme ne fait que accentuer davantage le négatif d'une personne. Très important, ça. Donc, on a une nouvelle confirmation. On avait déjà les exemples par dizaines entre Arthas, entre Sylvanas, entre Nathanos, en tous. On savait que de leur vivant, ils pouvaient avoir des, une part d'ombre, mais en passant en mort-vivant, ça devenait des, des bouchers, et ça devenait des, des, des tarés, ça, ça, ça, ça, en fait, ça amène le, le plus négatif qui était déjà présent, mais en l'amplifiant. En Très important ce que je vous dis, parce que c'est reconfirmé à demande, ça a toujours été dit dans, dans Warcraft. Donc, parce que je m'apprête à vous, à vous demander de m'aider à tuer Bolvar. Donc là, on se dit, bon, bah ok, enfin, cool, c'est bien. La présence de l'esprit de Mograine demeura parfaitement impassible. Cela le surprit, mais la réaction des trois autres l'intéressait davantage. Torastrol Mort, Bane, hein, l'ancien roi de Stromgard, grimassa et baissa les yeux. Nasgrim marmonna un juron dans sa langue rugueuse et cracha par terre. Whitemane se contenta de sourire et baissa son arme. Excellent, quand j'étais vivante, je rêvais de tuer le roi Lich. Donc là, on vous fait un rappel encore une fois de Sally Whitemane. J'ai fait une vidéo sur Whitemane et de la croisade écarlate. C'est en gros, on veut. Elle veut cramer des morts-vivants, son unique but en tant que vivante était de brûler les morts-vivants et de tuer les morts-vivants et tous les nécromanciens, etc. Donc on vous montre qu'elle est menaçante, qu'elle est sadique, en quasiment à deux doigts de tuer son chef. Et là, elle est contente puisqu'elle veut buter le roi lich. Réaction normale pour, pour Whiteman, on se dit réaction normale, tout à fait normale. Toujours le mot pour rire, blanche tête commenta euh, Trollbane Maugren détourna le regard et contempla à nouveau les îles. Il s'autorisa à admirer une dernière fois ces terres paisible, savourant un ultime instant de quiétude, puis il, se tourna, puis il tourna le dos au paysage, le bannit de son esprit, barricada les reliquats de son âme. » Intéressant. « L'inquiétude ne l'aiderait pas aujourd'hui. » Donc voilà, c'est vraiment en mode... Euh, ce, elle n'est pas pour nous, cette vie. « Nous devons parler... » Mais ça, c'est plutôt pas mal. « Nous devons parler, mais seulement entre nous, les quatre cavaliers, repris Maugren avant de se tourner vers Locke. Nasgrim, vous voulez bien. » Donc là, ça commence direct. Ça commence instantanément à péter un, un plomb euh, puisque la nouvelle commençait plutôt bien. Nous devons parler, mais seulement entre nous. Les quatre cavaliers reprirent au grain avant de se tourner vers Lock. Nazgrim voulait bien. Donc là, il y a l'or qui s'adresse aussitôt à l'équipage d'Akerus et s'exclama avec toute la gouaille d'un sergent d'instruction d'Orgrimmar, Ce qu'il a été euh, à un moment. Dégagez, dégagez de là tout de suite, n'obligez pas à me répéter, sinon je vous menace. Blablabla. blablabla. Les serviteurs mauvais vivants sortent docilement vers la sortie sous les exhortations de Nazgrim. Certains d'entre eux possédaient encore une étincelle d'intelligence et finissent par s'habituer à sa surprenante façon de commander. Donc, hein, très sympa, hein, ça a l'air d'être... On aimerait tous avoir un manager dans une entreprise. Les autres, les décérébriques s'abattent sur... Ah oui, bon, ça on va revenir après. Euh, du coup, ça c'est assez intéressant, puisque instantanément, on nous dit il faut qu'on parle en secret. Hein, il faut qu'on se... Qu se concerte sur des choses qui vont très importantes et qui vont arriver. Donc, on ne doit pas être dérangé, on doit se concerter entre nous. Il ne faudrait pas que des oreilles indiscrètes euh, puissent entendre ce qu'on dit. Le mec vient de dire... Je m'apprête à vous demander de m'aider à tuer Bolvar for Dragon. Et c'est après qu'il fait sortir les mecs. Alors vous allez me dire, oh, ah tu pinailles. Non, non c'est con en fait. Et instantanément c'est con. Et ce genre de conneries, vous la reverrez partout dans la nouvelle. Donc c'est la première en fait. C'est la première et ça commence très bien. Je sais pas, c'est comme si, vous savez, je sais pas si vous avez vu le film Valkyrie où en gros il y a des nazis qui ont essayé de euh, se retourner contre Hitler. Enfin en gros des allemands qui euh, ont choisi de faire la résistance contre Hitler etc. Bah en fait c'est comme si le mec il avait dit euh, se concerter en fait en mode dans la petite salle au fond euh, pour essayer de planifier euh, l'attentat sur les les, les, les les maîtres du parti ou quoi que ce soit. Bah en fait les mecs ils gueulent dans la salle en premier. Ouais euh, faut qu'on tue l'air Attendez ah, il faut, qu Attendez, euh, faut pas qu'ils nous entendent quand même. Allons dans la salle au fond. <rire> c'est trop tard tête de pin en fait genre c'est enfin je sais pas. Genre ça commence comme ça, ça commence comme ça. Donc euh, Nasgrim bah voilà c'est un orc donc on le fait crier évidemment. Euh, bla bla bla bla bla, les autres, les décé... alors voilà, Alors ça c'est pas mal. Les autres, donc les exhortations de Nazareth, ceux d'entre eux qui possédaient encore une étincelle d'intelligence et finit par s'habituer à sa surprenante façon de commander. Donc en gros, on t'explique qu'il y a les squelettes lambda, les ghouls et tout qui réfléchissent pas, et il y en a d'autres, d'autres chevaliers de la lame d'ébène, etc. qui ont encore de l'intelligence. Les autres, les décérébrés, qui s'abattraient sur Azeroth tel un fléau, sans l'influence des quatre cavaliers, obéissaient infailliblement. Alors ça, retenez-le, c'est incroyable. Les autres les décérébrés, donc les squelettes, les ghouls, toute la, on va dire la, la base du, du, du, des morts vivants, qui s'abattraient sur Azeroth tel un fléau sans l'influence des Quatre cavaliers. Donc ça c'est un subtil écho évidemment au fait que le fléau sans je puisse pff, déferler sur le monde, tout ça, tout ça. Mais là, on vous dit que sans l'influence des Quatre cavaliers, il se détruit. Donc le, les Quatre cavaliers entretiennent un... Un Pouvoir sur ses membres, et on vous le dit subtilement en vous rappelant tel un fléau hein, avec un F majuscule, puisque c'est le fléau. C'est un rappel à War 3. Pourquoi ça s'appelle le fléau de Lordaeron Parce que bah, c'est un truc qui s'abat et qui est quasiment inarrêtable. Que les ordres soient hurlés, formulés d'une voix égale ou directement posés à leurs esprits. Mogren laissa euh, Nasgrim s'amuser, dégaina son épée, estampé de runes qui aurait qualifié d'un de son vivant. Et oui, Mogren est un paladin. Il a une âme, il a une âme de chevet de la mort, donc c'est une âme une lame impie, hein, de, donc une lame dégueulasse, par rapport au, euh, on va dire, au standard de paladin. Donc blablabla, il alla sur la laisse sur la table de commandement. Les autres cavaliers le rejoignirent bientôt, imité par Nasgrim, les yeux luisants de l'or pétillés d'amusement. La non-mort dépouillait un être de certaines parties de son âme. <rire> Et Nasgrim avait toujours semblé reconnaissant d'avoir conservé son goût pour l'autorité. Ce n'avait rien d'étonnant pour un ancien général. Donc en gros, on t'explique que les morts-vivants n'ont plus d'émotion. Euh, mais apparemment, bah, Nasgrim s'est dit, hein, on lui laisse euh, son fanatisme d'autorité. Donc encore une fois, moi j'aimerais bien l'avoir en manager dans une entreprise, je rigole, hein, parce que ça a l'air juste d'être un gros con. Euh, le silence s'abattit sur la salle, même si les 4 cavaliers étaient suffisamment isolés pour qu'on ne puisse entendre leur conversation. Ils viennent juste de dire qu'ils allaient buter le roi Lich. C'est peut-être un peu trop tard, quoi cela ne les rendait pas moins dangereuse. Si Bolvar décidait de les écouter en servant de sa présence. Alors ça, pour le coup, j'aime beaucoup le fait qu'on rappelle, parce que à Légion, la question qui s'est toujours posée, c'était euh, si vous avez fait, je vous conseille vraiment de faire en plus de la campagne de, de Chevet de la Mort de Légion, vous avez en gros cette, cette, ce questionnement permanent qu'on a eu avec Eva en mode. Au début, en gros, il t'explique que la lame d'ébène ne fait pas partie du fléau et un truc vraiment à part différent que le roi Lich n'a pas le contrôle du fléau, qui est plutôt, enfin, le contrôle, pardon, pas du fléau, le contrôle des, de la lame d'Eben, des Chevets de la Mort de la lame d'Eben. Donc on se dit, ok, le, le, on va dire l'équipe des pouvoirs est mis. Petit à petit, Mogren rappelle bien qu'il est indépendant, tout ça, tout ça, et deux cas plus tard, il dit « oui, maître ». Donc finalement, le lien de subordination, euh, il est présent, quoi. Donc ce qui semblait être une union égale, hop, on est devenu, il y a un lien de subordination, il y a un chef, il y a un exécutant. Donc on, on, se, on se posait la question, est-ce que du coup le roi lich continue de contrôler les, les chevaliers de la lame d'ébène et les mecs en fait ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont contrôlés, ce qui aurait été une maestria euh, d'un point de vue, euh, <rire> point de vue euh, gouvernement je dirais, mais, euh, mais en fait non, non non non, enfin en gros c'est, pour le coup ça c'est plutôt bien fait, c'est qu'en fait les chevaliers de la lame d'ébène sont, ne, non, ont, enfin le début bien sûr donc homogène a encore son libre arbitre, mais... Il entend toujours la, la voix du roi Lich et du coup il y a une espèce de lien, malgré tout, donc le roi Lich peut lui obliger à faire certains trucs. Il y a cette idée de présence, donc il entend en permanence la voix du roi Lich. Ça pour le coup c'est un bon respect à ce qui a pu être fait avant, on sait que Sylvanas entendait encore le, le, le roi Lich, les, les voix du roi Lich notamment dans l'Oré de la Nuit, j'en parle, la vidéo sur l'Oré de la Nuit. On sait que Sylvanas entendait encore la voix du roi Lich même quand elle s'était libérée de son contrôle, donc ça pour le coup c'est plutôt bien fait. Euh, le silence se bâtisse. Oh, non, non, non, non, J'ai lu ça. Euh, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ces quatre cavaliers. C'est suffisamment isolé pour qu'on puisse l'entendre Si Bolvar décidait de les écouter en servant de sa présence, Magrein doutait d'être en capacité de s'y opposer. Donc, en gros, si Bolvar est dans leur tête, il entendra ce que disent les mecs. Plutôt pas mal. Bon sang, Volvar, pourquoi avoir refusé de dévoiler vos intentions Donc là, c'est la, la pensée de Darion, évidemment. Maugrin baissa les yeux vers sa lame, ressemblant ses pensées. Avez-vous ressenti l'influence du Roi Lich aujourd'hui Que s'y il Pensant à sa présence, avec une majuscule, le P majuscule, en mode vraiment la, la présence du Roi Lich, quelque chose, comme, quelque chose de mystique qui sera au-dessus. Donc ça, j'aime beaucoup la manière dont c'est amené. Des ordres, des émotions, quoi que ce soit. Et trois autres Donc, encore une fois, il rappelle, des ordres. Donc, on n'est pas sur, un, sur une a hein, un, un équilibre. Euh, les trois autres échangèrent un regard acquis et fut le premier à répondre. Rien, peut-être un soupçon de colère, puis le silence. Nazgrim et Whiteman à Kaiser, Mogren ferma les yeux et que sentez-vous à présent Rien, concéda aussi, aussitôt Whiteman. Essayez encore, l'encouragea Mogren. Essayez de percevoir un signe du roi Lich, cherchez son esprit. L'ancienne inquisitrice l'interrogea du regard puis tous limitèrent en se concentrant ainsi pendant plusieurs minutes. Toujours rien, finit par admettre En est-il de même pour vous sans qui, Nasgr... sans qui Mogren auprès des deux autres qui opinèrent. Dans ce cas, je vais vous raconter toute la vérité. Bolvar n'a répondu à aucune de mes questions quand je l'ai interrogé. J'ignore pourquoi il nous a isolé et ce qu'il prépare. J'ai exigé des explications, ou au moins qu'ils me promettent de continuer à lutter contre le pouvoir du Home. Ça, c'est très intéressant. Bien sûr, ça, ça, ça rejoint Shadowlands, mais c'est quelque chose qu'on avait beaucoup évoqué, qui n'avait jamais... Ça, par, par exemple, on explique la, la, la... Ça, ça aurait dû être fait à Légion, hein, dans, le, <rire> dans le domaine de classe des DK, mais au final, on vous explique Légion. En mode, on avait parlé avec Eva, encore une fois, dans la vidéo sur Arthas, il y avait quelque chose d'étrange. Alors nous, on, on pensait que c'était Ner'zhul à l'époque, parce qu'on n'avait pas tous les éléments, et puis parce que c'était logique. Mais au final on se disait, il y a une espèce de, de bipolarité chez, chez Bolvar qui d'un côté dit oui machin je veux protéger le monde tout ça tout ça. Et de l'autre bah, il, il, il est pas, il est prêt à ramener plein de morts vivants de ma, en, bas, en bas les couilles etc. Donc on, on, on avait l'impression qu'il y avait deux entités. Avec Shadowlands bien sûr on se rend compte en fait que le home et le côté noir du home, alors peut-être qu'on nous reparlera de Ner'zhul et d'Arthas hein, à ce niveau là mais on comprend qu'il y a le geôlier qui essaye de prendre le contrôle en fait mais il a refusé, alors gna je l'ai attaqué, du moins j'ai essayé, donc une attaque mentale, mais il a aussitôt pris le contrôle de mon esprit, il m'a forcé à revenir ici, ah non c'est peut-être pas mental du coup. Par ailleurs, il nous a pratiquement mis au défi de l'affronter ensemble, il n'est plus le boulevard que nous avons juré de servir. White Man ne souriait plus, tout s'affichait une mine sombre, Nasgrim plissa les yeux. Il a dominé votre esprit, puis vous a laissé repartir. Oui, confirme en Morgan. donc là on vous, on vous reconfirme, donc ça c'est super intéressant aussi, ça veut dire que, les chevaliers de la lame d'Eben, qui s'étaient libérés du contrôle du roi Lich à Wotelka, avec un Arthas au sommet de sa puissance, je le rappelle, eh bien ça vous confirme que le roi Lich est capable de reprendre le contrôle des chevaliers de la mort. Alors dit comme ça, ça semble anecdotique, on s'en fout, c'est un détail c'est pas un détail en fait, c'est quelque chose d'extrêmement important ça veut dire qu'il peut reprendre et ça c'est vraiment la, la quête enfin c'est vraiment le domaine de classe de Légion, là-dessus ils reprennent le truc en mode, bah, c'est vrai qu'il y a des moments où Bolvar dit euh, oui, alors qu'on pourrait se dire mais non, tu viens de dire non, genre pourquoi tu dis oui quoi donc euh, effectivement le roi Lich a encore un contrôle, exerce encore un contrôle une autorité sur ses cheveux de la mort, ça c'est intéressant maintenant moi ce que j'adore, et on peut pas en, on peut pas en vouloir, attention qu'on soit clair à cette nouvelle, contrairement à d'autres points on peut pas en vouloir à cette nouvelle en mode, ah ouais mais le problème c'est que Wotelka bah, avait fait autre chose et Shadowlands lui chie dessus. Et là vous allez me dire, bah oui mais comme Malga toi tu n'aimes pas Hotelka, euh, forcément tu vas dire, bah c'est pas une mauvaise chose. En fait le problème n'est pas là. De manière objective, si Hotelka avait créé quelque chose et que Shadowlands revenait dessus, ce serait pas forcément propre. Bien sûr si c'est pour créer quelque chose, on va dire on fait, on fait la part des choses entre le positif et le négatif, même si là pour le coup c'est un peu plus subjectif, essayer de voir combien de choses créées et qui ne détruisent pas tout ce qui avait pu être dit avant. C'est comme ça qu'on juge un Redcon, en fait. Est-ce qu'un Redcon est positif Oui, parce que même s'il écarte un peu des trucs qui pouvaient être pas terribles, il en fait, en fait, quelque chose de très bon, très positif, plutôt bien construit. Et qui ne nuit pas au reste de l'univers. Donc, à ce niveau-là, c'est un bon Redcon. Au vrai Redcon, c'est l'inverse. C'est un World of etc. C'est le truc qui crée plein d'incohérences, alors qu'il a brisé quelque chose de facile, et créé encore... Voilà. Le problème, en fait, c'est quoi C'est quoi tel cas, n'a jamais en fait cherché à faire ce genre de choses à Wotelka on aurait pu se poser la question est-ce que par exemple euh, Arthas pourrait reprendre le contrôle et cheveux de la mort ou quoi en fait Wotelka avait déjà brisé ce qui était un cheveux de la mort donc en soi que Shadowlands essaye de revenir un peu plus sur le contrôle qu'on connaît du Roi Lich à Warcraft 3 qui était la véritable création du, du Roi Lich et du Fléau est-ce que en soi c'est un problème non tu, au final tu, tu dis fuck à un Redcon qui était pas bon donc en soi c'est plutôt, plutôt pas mal à ce niveau là donc il a repris, le problème c'est que ça amène quand même un problème, c'est que ça veut dire que déjà que Wotelka n'est pas très cohérent, ça veut dire qu'à Wotelka Arthas aurait pu reprendre le contrôle de Darion et des Chevaliers de la Lame d'Ebène, donc encore un mauvais point pour Wotelka, même si bon là c'est pas vraiment imputable à Wotelka, c'est encore une fois, bah, de toute façon de base ça n'a aucun sens à Wotelka, on va y revenir après parce qu'ils vont en reparler bien sûr, hein. on va faire beaucoup d'hommage aux précédentes extensions, mais ça n'a aucun sens. Maintenant, c'est un autre truc qui n'est absolument pas répondu dans cette nouvelle, c'est le statut des réprouvés. Et oui, à Wotelka, les et la lame des se sont libérés du contrôle du Roi Lich. Il y avait un précédent avant, les réprouvés. Sauf que les réprouvés, ça voudrait dire que du coup, le Roi Lich aurait pu reprendre le contrôle des réprouvés. Ce qui n'a jamais été évoqué. est ce que Blizzard n'a jamais cherché à répondre, ou même... Il a tout simplement éludé la question. Genre, on n'a jamais abordé ce point. Qui pour moi était un point extrêmement important et une des, une des réponses que j'attendais avec la fin de Frozen Throne en mode « Est-ce que le roi Lich va reprendre le contrôle de Sylvanas ou autre Est-ce qu'ils vont en parler Est-ce qu'ils vont l'expliquer ?» Que dalle Donc ça, ça pourrait re en fait ça, ça remet la question sur le bureau en fait, sur la table. Donc, c'est marrant. Mais bon, ça sera pas du tout répondu dans la nouvelle bien entendu. Euh, du coup, oui, confirme Morgraine, pourquoi ne pas, avoir, ne pas, ne, pour pas vous avoir détruit sur le champ Donc effectivement... Bolvar avait repris le contrôle du chevet de la mort pourquoi ne l'a-t-il pas détruit s'il si refusait de l'obéir Je n'en sais rien admit-il sincèrement Nazgrim monné quelque chose que Darion ne puisse saisir donc en gros Bolvar cache ses intentions et il fait des trucs Nazgrim monné quelque chose euh, donc une Trollbein... Troll mort. Tapoté la table de ses doigts gantés, le cliquetis métallique résonnait à travers la salle. Est-ce un piège Je l'ignore, reconnu Mogren. Toute cette histoire est très étrange, déclara Trollbane. Volvar sait que nous nous nourrissons des soupçons à son égard et que nous ne laissons pas aisément intimider. <rire> Moi j'adore qu'il dise ça. Nous ne laissons pas aisément intimider. <rire> le mec vient de se faire main contrôle Donc, je... ta gueule quoi. Euh, si, il fait ce qu'il veut de toi en fait. on voit qu'il confirme nos pires craintes. Il est prêt à prendre le contrôle des de esprits si nous ont exprimé notre désaccord. Oh, spoiler, c'est un roi liche. Des fois, on se demande s'ils sont pas un peu cons, quand même. Si nous ont exprimé le désaccord. Mais Bolvar n'est pas idiot. Il agit forcément de façon délibérée. Un rictus méprisant est tiré l'élève de Whiteman. C'est une masse, Vous dites que vous le vouliez ou non Pardon. Donc, troisième point. J'y reviens vraiment et j'insiste. Troisième point, Whiteman apparaît comme quelqu'un, un être maléfique, comme tel qu'on la connaît, qui est véritablement négative, une sadique, une connasse. Troisième point, le Rictus méprisant, elle se fout de sa gueule, c'est une menace, vous m'obéirez, vous le vouliez ou non, blablabla. Peut-être connu Darion, ça aura de l'importance pour après. Peut-être connu Darion, mais je n'en suis pas convaincu. Nasgrim m'armonna un autre juron. En gros, Nasgrim, pour le moment, c'est vraiment l'orgue de service, hein, encore une fois, hein, c'est le mec qui gueule sur tout le monde comme un débilos et qui crache et qui voilà... Maugren s'était douté, donc personnage fonction terrible, Mograine s'était douté qu'ils auraient du mal à l'accepter, ils étaient les quatre cavaliers, les lieutenants les plus fidèles de l'homme qui retenait à lui seul une marée de morts vivants. On reviendra que les quatre cavaliers, il y a toujours. Le roi Lich a toujours eu des mecs beaucoup plus hauts que, que les quatre cavaliers, sauf avec Bolvar. Hein. Euh, mais bon, hein, on va pas revenir dessus, mais qu'aucun d'eux n'avait côtoyé Bolvar Fort Dragon aussi longtemps que Mogren. Oui, effectivement. Mais... <rire> il y en a un qui était son ennemi puisqu'il était hors des Bolvar était alliance, Nasgrim. Il y en a un, bah, il est mort bien avant euh, que Bolvar soit vraiment quelqu'un, un personnage important, Thoras. Et Whiteman, bah, qui ne faisait pas partie de l'Alliance, hein, qui était dans la Croisade d'Ecarlate, donc qui était plutôt son ennemi sur le papier. Hein, je rappelle à Vanilla, bah, en tant qu'aventurier de Stormwind et tout, tu vas foutre sur la gueule avec la Croisade d'Ecarlate également. donc euh, Oui, en fait, euh, oui, c'est logique. Euh, donc Il euh, n'y a que Mogren qui connaît personnellement, effectivement. Aucun d'eux n'avait vu la prison de glace de Bolvar de son vivant. Aucun d'eux n'avait passé des années à chercher dans ce monde... Euh... Oui, enfin d'ailleurs Darion n'a jamais vu aussi la prison de son vivant en fait, puisqu'il était mort, mais <rire> c'est pas grave. Aucun d'eux n'avait passé des années à chercher dans ce monde et dans un autre un moyen de relever l'Ancien Paladin. Alors ça, une... je ne l'ai pas, c'est Eva qui m'en a parlé. C'est une référence à World of Draenor. N'ayant pas fait World of Draenor, quand on préparait World of Draenor, je referais toutes les quêtes. Mais c'est vrai que bah, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque en fait c'est une dans World of Draenor, qui est quand même une extension qui aura parlé plus de Nerzul, alors je parle en tant que Roilich, hein, pas, pas Nerzul, parce que c'est une timeline alternative, mais aura plus parlé du Roilich Nerzul que Wotelka, ce qui est quand même extraordinaire. Euh, mais du coup, eh bien en fait, Bolvar va sur la Draenor alternative pour apprendre des infos, pour pouvoir essayer de libérer Bolvar du casque. Ça sera revenu, du coup, c'est un un clin d'œil à ses quêtes à World of Draenor, en mode, bah non, à World of Draenor, je étais pas FK, je faisais des trucs, euh, qui étaient plutôt pas mal hein, pour l'idée, World of Draenor, en enquêtant un peu sur Ner'zhul et autres, pour essayer de libérer, alors, le rapport, pff, que dalle, mais essayer de libérer, on va dire, de, de comprendre comment fonctionne le casque, pour essayer de libérer Bolvar de son fardeau. Subti Donc, petite référence à World of Draenor. Un moyen de relever l'ancien Aucun d'entre eux ne connaissait l'extraordinaire étendue de la loyauté de la détermination de Bolvar, ni n'avait assisté à l'ant-érosion de son esprit face à l'implacable puissance du Home. Donc, on t'explique quand même que ça joue sur sa euh, manière de faire. Mogren avait vu sa corruption ronger jusqu'à ne plus entendre qu'un râle terne et transit de douleur dans sa voix. Mais dès que les autres avaient été relevés pour devenir les quatre cavaliers, alors là c'est bien de le rappeler puisque c'est Légion, euh, les, donc les trois autres, je le rappelle, contrairement par exemple à. Darion a été ramené en tant que chevalier de la mort par Arthas, okay à l'époque où c'était Arthas Roi Lich, ou au cas. Au final. Darion, il a réussi à se libérer. Alors, on y reparlera de, de comment il s'est libéré. Mais il s'est libéré. Qu'est-ce qu'il fait La première chose qu'il fait quand il se libère du contrôle du roi Lich, c'est quoi Vouloir exploser le roi Lich. Est-ce qu'il y avait un précédent dans l'histoire des morts vivants Oui Sylvanas Windrunner. Qu'est-ce qu'a fait Sylvanas Course vent. Quand elle s'est libérée du contrôle du roi Lich, elle a juré que le premier truc qu'elle ferait, ce serait buter Arthas et le roi Lich. Sachant que Arthas est devenu le roi Lich, ça lui fait d'une pierre deux coups. Donc, ça c'est important, parce que c'était Nerzul et Arthas qui avaient ramené Sylvanas, c'est Arthas qui avait ramené Darion, là, c'est Bolvar qui a ramené Thoras, Nazgrim, Whitemane. On note un certain pattern, que on le rappelle, juste avant a été dit qu'ils étaient condamnés à un tourment éternel, blablabla, bla bla bla bla, et que leur vie était horrible, etc. Les trois autres ont été relevés par Bolvar Roi Lich Bolvar. C'est incroyable. Tous craignaient que la décision de Bolvar d'utiliser le pouvoir du Roi Lich pour combattre la Légion, même s'il n'avait éveillé qu'une fraction du véritable potentiel du Home et puis ouvrir une brèche que nul ne saurait refermer. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'à Légion, en gros, euh, Bolvar les a ramenés, mais moi je pensais qu'à Légion, en fait, on, on, pour moi Bolvar avait forcé le truc sur les trois qu'il avait ramenés. En fait, on nous dit que non. <rire> Parce qu'ils n'avaient pas utilisé le pouvoir jusqu'au bout. Vous avez tous été choisis pour incarner les cavaliers de Bolvar en raison de votre indéfectible sens du devoir et de votre loyauté sans faille. Alors ça c'est vrai, de l'or vivant, pour le coup on peut pas l'enlever, de l'or vivant. Thoras, Nazgrim et Whiteman ont toujours été fidèles et loyaux. Ça c'est clair et net, on peut pas leur enlever, ils ont plein de défauts, mais ça on peut pas leur enlever, ils ont été loyaux jusqu'au bout. Pourtant je dois vous, demand vous demander de commettre la plus terrible de tous les péchés, celui de la trahison. Alors par contre Darion est rigolo de le dire parce que lui a trahi, hein, pour le coup... Euh, je vous demande de tuer Bolvar for Dragon, pas parce que nous connaissons ses plans, parce que ces derniers nous échappent justement. Donc on vous dit, euh, on va le tuer parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut. Quoi. Je me suis juré de ne pas le laisser devenir le monstre qu'il a remplacé, je dois donc agir, même si je n'ai aucune chance de réussir. Mograine désigne à la table, euh, Bolvar m'a prouvé aujourd'hui que je suis incapable de résister à son emprise, si vous joignez à moi, gardez mon arme, je ne suis plus digne de m'en servir. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on vous rappelle encore une fois que les trois autres ont été ramenés, donc ça c'est Légion, et ont été condamnés. à la servitude, à la, à la, à la, à la non-vie. « Ramassez votre épée, Mograine. Euh, nous aurons besoin de vous pour la bataille qui vous attend. » Donc là, voilà, Darion est prêt à, à rendre son tablier, on va dire. Euh, « Nasgrim Gronia, j'avoue que ce jour pourrait arriver. Nous cherchons avec vous. Bla »« Blablabla. Bla Mograine se tourna vers Whitman et vous, l'ancienne acquisitrice, se contenta de sourire. <rire> »« Je suis sadique. Je rigole. <rire> »« C'est donc décidé. J'aurais préféré m'acquitter seul de cette sinistre besogne. »« La mort avait dépouillé Mograine. Trois camarades du vibrant kaleidoscope des émotions des vivants. » Ça c'est super important. Retenez-le, gardez-le à l'esprit. La mort avait dépouillé Mogren et ses trois camarades du vibrant kaleidoscope des émotions des vivants. Donc il n'éprouve plus d'émotions, C'est exact. Est-ce qu'on a un précédent Oui. Arthas à War 3, quand il bute son père juste après, il dit je ne ressens rien, j'ai donné tout ce que tout ce pourquoi j'avais juré de me combattre et de servir. Je n'ai aucune émotion. D'ailleurs je le rappelle, mais juste après, Tychondrius le rappelle, qui a forgé. Enfin, qu'est-ce que Frostmoon, hein, que c'est le roi, à au roi Lich. Et juste après, Arthas dit « Quelles sont les volontés du roi Lich ?» Donc, il obéissait au roi Lich. Il servait le roi Lich. Petit rappel quand même, important. Donc, plus d'émotions. Sauf celles que le roi Lich, en gros, laisse passer. Plus d'émotions. Ok. Gardez-le à l'esprit, vous verrez que pour des mecs qui n'ont plus d'émotions, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ne pouvaient plus éprouver ni amour, ni joie, ni colère. Gardez-le à celui-là. Ni colère ni amour, en fait, garder les trois, mais surtout ni colère. Ni amour, ni joie, ni colère. Donc, en gros, pas d'émotion. Médarion avait combattu au côté de ses trois cavaliers. Face enfin, à la plus grande menace qu'Azeroth ait jamais connue la Légion Ardente. C'était marrant, à bf on nous a rappelé que la Légion Ardente, c'était que dalle. Hein hein euh... Médarion avait combattu au nia nia nia. Au fil des batailles, il avait après admiré leur dévouement et leur constance. Destin, le devoir, peut-être la chance, avait fait deux les quatre cavaliers. Donc, c'est très... juste, c'est quand même le même paragraphe hein. ni amour, ni joie, ni colère. Ni amour, je l'avais oublié. Enfin, euh, ni joue, etc. Derrière, on combattu combatif. C'est trop calé. Pendant la grande... euh, bataille, il a appris à admirer. leur vous. C'est la phrase d'après. Littéralement, la phrase d'après. Il a appris à admi admirer leur développement. <rire> Quand admires quelqu'un, c'est que tu, tu, tu, tu, y a de l'émotion en fait. Si tu l'admires, c'est que tu vois, wow, waouh, il est incroyable. Enfin bon. Euh, le destin, le devoir peut-être la chance Parce qu'en gros on vous parle que c'est des soldats Ils combattent ensemble et du coup bah, les liens de so Que de, des soldats peuvent tisser les uns entre, en, avec les autres Ce qu'ils se font confiance etc Ce qui en soi est bien mais tu viens de dire Que tu n'ont pas d'émotion et ça c'est un rappel Effectivement il n'y a pas d'émotion euh, Chez les morts vivants Ensemble ils avaient souffert, combattu Vaincu, ils avaient forgé un lien que seuls les soldats pouvaient comprendre Voilà Mogren allait mener ses camarades à leur perte Ça ne faisait aucun doute, quatre individus sous le joug du roi Lich n'avaient aucune chance de l'arrêter mais, mais les trois autres le savaient également. il n'avait pas hésité une seconde à se rallier à lui. Un extrait du Libram de son père. Bon, là, pff, wow, un extrait du Libram de son père. Incroyable texte hein, son père. Un grand poète, hein, évidemment, euh, notre cher Alexandros Mogren. Mes frères, mes sœurs, joignez-vous à moi dans la bataille. Joignez-vous à moi dans la victoire. Et ensemble, chauchons dans la lumière. Wow, inséré ici, là, discours lambda de paladin lambda. <rire> incroyable. Est-ce qu'il n'était pas généralissime par hasard, Alexandros Alors, Mogren aurait tant voulu leur épargner ce combat sans espoir. Ah oui... Bah du coup, il veut leur épargner, donc il entretient de la compassion, donc <rire> des émotions qu'il n'est plus censé avoir. Mais parce qu'ils comprenaient leur lien, ils savaient que c'était impossible, quel qu'en soit l'issue. Dans ce cas, rassembler l'équipage, Kakérus se met en route, conclut Morgan une voix forte. Chevauchons jusqu'en envers, chevauchons jusqu'à Corne de Glace, ensemble, chevauchons une dernière fois. Pour Eorlingas, Amar Pardon, excusez-moi. L'alliance avait envahi Dazaralor et tué le roi des Andalari avant de se replier. Et des pouilles d'innombrables guerriers à l'un seul confondus confondu jonchaient leur rue. Donc, ça, c'est un petit euh, flashback, un petit rappel. Alors, ça apportez-moi les corps de ceux qui sont morts avec honneur avait ordonné le roi Lich. Et ils avaient obéi, avec beaucoup de soin. Bon, encore une fois, l'honneur. Hein <rire> l'honneur, il faut arrêter. Il faudra vraiment arrêter avec l'honneur. Zandar était en territoire de la Horde. Aussi, Nazgrim avait-il pris la tête des opérations et recueilli les histoires des héros sacrifiés pour sélectionner les candidats. Ils avaient fait leur possible pour dissimuler leurs activités au Loa des tombes qui résidaient sur le continent car la divinité n'aurait guère d'apprécier de les voir braconner sur ces terres. Évidemment, c'est Bonne Samedi, on te parle de la divinité, c'est Bonne Samedi, après il a pas que lui qui gère la mort, mais c'est lui, donc on la joue en sneaky. Ok. Mais Nazgrim doutait d'être parvenu à échapper à sa sombre vigilance. Alors, Zandalar était un territoire de la Horde, mais aussi Nazgrim était pris la tête des opérations pour recueillir les histoires des héros sacrifiés pour sélectionner les candidats. Je suis désolé mais moi ça, ça passe pas en fait. Genre le mec, il fait sa petite.. il a son Google Doc, il a changé doc en fait, et il fait. Ah alors, lui il est mort comment il... Ok. Ah bah non, non, il est pas can... Non, quoi il... Non, non, lui il s'est il pas battu avec Honor Ah bah non, il peut pas rejoindre le rang de la lame d'ébène. Et lui là Lui, lui il est. Ah, lui il est bien. Lui on va le prendre. Ok. Lui en dessous Il est. Ah, pff, non, pas terrible. Mais euh, c'est quoi C'est casting de The Voice ou c'est des chevaliers de la mort en fait Parce que les de la mort ils s'en battent les couilles, ils ramènent tout le monde en fait. Tous les morts il les ramène et ça fait du soldat, ça fait de la chair à canon. Genre, qu'est-ce que c'est que ce listing de merde en mode, oh bah non lui peut, lui peut pas, lui. peut... » Mais tu ramènes tout le monde, tu t'en bats les couilles. Il y en a qui vont devenir les cheveux de la mort et les autres ça va être des goules et des squelettes. C'est quoi cette histoire là <rire> Et ensuite ils avaient fait leur possible pour dissimuler les. Alors c'est pas fini. C'était ensuite rendu en culte tir à aspiration brivage sur tous les grands champs de bataille qu'ils avaient pu trouver. C'est un des combattants qu'ils avaient sectionnés étaient morts en affrontant les monstruosités des profondeurs. Ça c'est plutôt pas mal. C'est pour vous parler des dieux très anciens et Goon, etc. Donc les monstruosités des profondeurs, ça j'aime bien plutôt que de vous dire euh, le vide, l'ombre, les dieux très anciens, bla un nouveau terme, c'est cool. D'autres en défendant leur foyer. Les serviteurs du roi Lich avaient soudoyé les fossoyeurs, censés les enterrer. Ou c'était simplement emparer des corps dans leur sepulture laissée. C'est des chevaliers de la mort, putain. Des chevaliers de la mort qui demandent l'autorisation ou qui soudoient des fossoyeurs. Mais c'est du Peggy 2 ou quoi Des chevaliers de la mort Mais le mec, qui il... Il enfonce son épée dans le fossoyeur et il le ramène avec les mecs qui veut, Il demande l'autorisation pour ressusciter des gens Mais paye ta classe, quoi Qu'est-ce que c'est que ça <rire> On est marrant, hein je ne vous savais pas à quel point je souffre. Hein C'était une sinistre et troublante besogne qui avait poussé Nasgrim à défier à la volonté de Bolvar. Donc une sinistre et troublante besogne, hein troublante pour un mec qui a plus d'émotion, bien sûr. Les morts devraient reposer sur les terres qu'ils ont vues naître Parmi les esprits de leurs ancêtres! Avec grondé l'orque. Donc apparemment, il a de la compassion. Mais le roi Lich était demeuré imperturbable. Je l'ai fait mien pour que nul autre ne le puisse. Ok. Nul autre, Nadgrim a interrogé Mogren à ce sujet, mais ici lui-même n'était pas certain de comprendre. Bolvar se méfie de Sylvanas courcevant, avait spéculé à leur chef, il n'a aucune confiance en état d'intention. Ok. Donc en gros, Donc, ça c'est pas mal parce qu'en sélectionnant, juste avant, hein, ils viennent de dire qu'ils ont sélectionné les mecs qui ramenaient. Bah ça veut dire qu'il y en a, ils vont servir des autres forces, hein, tête de pin. Hein, tu viens de dire l'inverse de ce que tu. Enfin, L'idée de supposer à la reine Banshee n'avait pas perturbé Nazgrim, outre mesure. Après tout, Sylvanas avait participé à sa chute et elle n'avait jamais, jamais été son chef de garde. Donc ça c'est plutôt. ça c'est plutôt pas mal pour rappeler que voilà, Nazgrim s'était battu aux côtés de Garrosh et que Sylvanas à l'époque était anti-Garrosh, donc je rappelle, hein, beaucoup de monde m'ont dit, mais non, il n'est pas pro-Garrosh, Nazgrim, euh, parce qu'il remet en question. Il est mort en servant qui hein il est mort en servant Garrosh, donc tu as les Antilles et les pros. <rire> Lui, il faisait partie des servants, des loyaux de Garrosh. Alors, oui, il avait peut-être des remords, blablabla, ça on y reparlera dans MOP, mais il était dans les pros Garrosh. Euh, ils avaient rapporté le corps à la couronne de glace afin de les entreposer avec soin dans les chambres gelées sous la citadelle, où le froid les empêcherait de se décomposer. Donc, ça, c'est quoi Ça, c'est tout simplement. On va, on va lire après. Quand Sylvanas consent a brusquement renoncé au commandement de la Horde, donc 8.2.5, le roi Lich avait alors entrepris de les relever à la non-mort. 8.3, c'est le moment où vous pouvez faire des décavulpérins, etc. L'une après l'autre, les dépouilles s'étaient agitées de sombresauts, puis de frissons, puis finalement s'éveillaient une nouvelle existence de loueur de tourments et de puissance. C'est quoi ça Est-ce que c'est quoi ça, mesdames et messieurs C'est quoi C'est tout simplement la 8.3, quand tu peux créer tes chevaux de la mort, vulpérins, machin, machin, machin. Donc en gros, c'est du gameplay. C'est... Euh, on aurait pu dire qu'ils étaient devenus chevaux de la mort, mais que la cérémonie d'introduction était effectivement... Eh bien, à la couronne de glace. Mais non, non, non Là, on t'explique pourquoi le truc commence à la couronne de glace. C'est qu'en fait, les cadavres avaient été récupérés, récoltés bien avant, et ensuite, on les a amenés là-bas. Ah oui, ouais, c'est vrai. Donc on les envoie là-bas pour conserver leurs cadavres, et ils serviront d'utilisation plus tard, en fait. C'est vrai que le voyage de Zandala à Northrend, le, le cadavre se décompose pas. Hein. On est dans un univers rock fantasy, le, le voyage, euh, du coup, ils utilisent quoi Des portails d'ombre en permanence, hein, les portes de mort, blablabla Oh, je les imagine bien. Hein. Oui, on doit on doit échapper à la surveillance de Bonne Samedi. Ok, j'ai besoin de 17 euh, chevaliers de la mort pour nous ouvrir des portes d'ombre. Hein, parce qu'on a quand même pas mal de cadavres. Hein. Les chariots à viande, ils sont pleins. Quoi, les chariots à viande, on en a pas vu Ah, pardon. Ah, mais bon, on va. On, du coup, ils sont pleins. Donc, on traverse le portail. Il est un peu petit. Il n'y a que des humains. Donc, là, <rire> comment on fait Ah, bah, c'est sûr qu'il a dû pas voir le truc. Hein, Bonne Samedi. Donc, non, non hein, évidemment, le cadavre, bah, ils ont eu le temps de se décomposer avec un voyage pareil en fait. Je les imagine tailler dans la glace et faire « Ah on va faire un petit glaçon, hein, pour pas qu'ils se... » Tu pouvais pas juste ne pas le préciser, on s'en fout ça, il n'y a pas besoin de détailler ce truc. Enfin bon. Le roi Lich avait accueilli ce cheval de la mort avec une simple mission, le pouvoir de la mort grandit, relevez-vous et devenez mes champions. Nasgrim s'était attendu à passer des années à les entraîner et maîtriser leurs nouvelles capacités, mais leur souverain les avait presque aussitôt renvoyés sur leur terre natale. Ces recrues seraient contentes de trouver leur place dans un monde qui les craignait et les méprisait. Nasgrim ne pouvait concevoir d'envoyer des novices à la guerre sans même essayer de leur enseigner les rudiments de la survie. Un jour, il avait entendu Morgren s'en ouvrir v ouvertement s'en ouvrir vertement à Bolvar. Même Arthas s'entraînait euh, entraînait ses nouveaux esclaves, avait déclaré le chef des cavaliers. « Je ne suis pas Arthas », avait rétorqué Bolvar. « Ce ne sont pas mes esclaves !»« Précisément, avait enchéré Morgren, nous sommes maudits. » oh, Petit rappel hein, de leurs conditions de mort et de vent. Chaque journée de plus n'est qu'une longue agonie. <rire> hein » Donc euh... Doivent bien le prendre hein, d'avoir été ramené par Bolvar et les trois autres. Notre unique réconfort est de pouvoir infliger douleur et mort aux vivants. Voilà. Leur seul réconfort, c'est ça. Hein. Si Arthas ne les avait pas. C'est aussi pour ça que les morts vivants, généralement, ils sont un petit peu un pet au casque, en fait. Si Arthas ne les a pas tenus d'une pointe de fer, la plupart d'entre eux auraient sombré dans une folie meurtrière. Alors, ça, pour le coup, c'est très intéressant. Peut-être que ça va avoir un rôle à Shadowlands. Arthas ne les avait pas tenus d'une pointe de fer, la plupart d'entre eux auraient sombré dans une folie meurtrière. Donc, en gros, Arthas aurait un petit peu tenu et aurait. Passivement, un peu aider le monde aussi, parce que sinon ils auraient pu se déchaîner, tout ça, tout ça. Petit rappel hein, de Wotelka, mais aussi peut-être que ça aura un rôle dans le futur développement d'Arthas. Certaines de ces âmes se laisseront briser euh, par notre monde et pourraient blesser des innocents avant d'être abattus. Donc on te rappelle que les morts vivants ils pètent des câbles, ça c'était le tous les départs euh, morts vivants, notamment le départ réprouvé à Cataclysme, te le rappelle que oui, la condition est particulière et qu'il y en a, ils pètent un plomb. Euh, Sylvanas les traite avec beaucoup d'amour d'ailleurs, hein. donc c'est ironique. Et euh, du coup, certaines de ces âmes se laisseront briser par notre monde et pourront laisser les innocents être abattus. Donc, voilà, ils ont visiblement de, de l'empathie hein, pour, pour les, les autres. Donc, Nesgrim qui voilà, est déçu hein, parce qu'il aurait voulu faire son PNC instructeur. C'est très drôle parce que du coup, ça veut dire que les joueurs sont considérés comme des petits bleus. C'est marrant. Euh, un risque nécessaire avait froidement répondu. Un risque nécessaire les semaines s'étaient écoulées porteuses d'une nouvelle source d'inquiétude pour Nazgrim. L'Orc avait, avait l'impression grandissante que le fléau affluait vers la citadelle de la couronne de glace. Chevalier la enfin, les chevaliers de la mort étaient tenus à l'écart tandis que les rangs des morts vivants autour de la couronne de glace ne cessaient de grossir. Nazgrim avait d'abord repéré quelques éléments isolés dissimulés dans les congères ou sous des couches de poudreuse, mais bien vite il s'était retrouvé à secouer le monde euh, de le moindre tas de neige, parfois en vain, parfois tombant sur les hordes entières de morts-vivants camouflés. Et il s'agissait de, toujours de serviteurs décérébrés, donc des ghouls, des squelettes, tout ça, ça, à dire qu'ils ne feraient ce genre de choses que si on le leur donnait. Donc en gros, c'est Bolvar qui euh, contrôle. Lorsque Nazgrim avait interrogé Bolvar sur sujet, le roi y était content de répondre ⁇ Cela ne vous concerne pas ⁇ Lorsque s'en était aussitôt ouvert aux autres cavaliers qui avaient partagé son inquiétude. Pourquoi Bolvar rassemblait-il secrètement le fléau à la couronne de glace tout en se débarrassant de tous les morts-vivants qui auraient pu questionner ses ordres pour le coup, ça, bon, voilà, il prépare un truc et il n'en parle pas à ses, à ses chevaliers. Bon, ok, pourquoi pas. Akiris fendait les cieux, les îles brisaient déjà dans son sillage et naviguait à présent au milieu des étoiles et des nuages. C'est une mer qui enfin doucement au clair de lune. C'est la première fois depuis des années qu'il se déplaçait, euh, qu déplaçait la Forteresse volante. <rire> des années, hein, évidemment. C'est la Légion, donc ça fait deux ans. quoi. Euh, Nasgrim qui a, bué ses, qui a boyé ses ordres à l'équipage vivant dans les niveaux supérieurs, songeait au châle d'oreille de Suramar. Qu'avaient-ils pensé en les voyant si brusquement quitter leurs cieux Les éclaireurs de Oroch envoyaient-ils en ce moment même des rapports à Grima pour les révenir que l'âme d'ébène était en mouvement Comment la horde réagirait-elle Je pense que ils sont plutôt contents que vous vous barriez en fait. Hein vous êtes des putains de chevet de la mort. donc Je pense qu'ils doivent être contents que vous vous barriez parce qu'en fait les mecs, depuis le début, ils sont en fait... J'imagine bien moi Talisra qui fait son rapport auprès de leur thémar, bon après euh, consommation du... du ralala, hein en mode Alors, on a un petit souci. On a rejoint la horde, oh, tout ça, tout ça, c'est cool. Mais en fait, il y a un truc dans le ciel, là, qui bouge pas. Alors, il n'y a plus de démons, donc, y... Y... plus de menaces. Ils ont des morts vivants et tout, et... Pourquoi ils sont dans notre ciel, en fait Ils nous menacent Qu'est-ce qu'ils veulent faire Je... Je... Je les imagine bien. <rire> oh non, t'inquiète hein. Oh, c'est... Oh, c'est rien du tout <rire> C'est incroyable, quand même. Eh et non, et là, tu pouvais l'esquiver, ce genre de conneries, en fait. Hein, en disant, bah non, ils se sont barrés à la fin, quand... La Légion a été vaincue, c'était logique. S'ils sont futés, ils renforceront leur défense. Vous voyez, en fait, le problème, c'est que la contrainte de gameplay, encore une fois, pour faire plaisir au gameplay, puisque l'Akerus n'a pas bougé en fait, dans le jeu, donc eh ben, on ne l'a pas bougé dans le récit. Mais... Il n'y a pas besoin de dire ça, genre, je ne sais pas. Ça crée plus de problèmes qu'autre chose, en fait. C'est complètement con. Donc là, Nazgrim, d'ici, si ils sont futés, ils renforceront leur défense et se prépareront une invasion, résonna Nazgrim. Si Akyrus flottait à pleine vitesse en direction de la couronne de glace, ça ne pouvait signifier qu'une chose de gros problèmes à l'horizon. Tral, le conseil de l'ordre, ou qui puisse être le nouveau chef de guerre, devrait le savoir. Donc ça, c'est intéressant Nasgrim ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, conseil de l'ordre, Tral, chef de guerre, ça c'est plutôt pas mal, ça montre qu'il a... Il manque des infos sur la condition actuelle de l'ordre. Ce qui est compréhensible, ce qui est logique. Au cours du conflit contre la Légion, Nasgrim avait mis au point. D'ailleurs, je vais faire un point on, en... on l'oublie un peu trop souvent en fait. Hein. Parce que des fois il y a des personnages qui ont des infos, tu fais mais comment tu le sais en fait hein euh, Et nous en tant que joueurs on le sait, parce que bah on joue et on s'intéresse au lore et du coup on a un point de vue plus large en fait. Mais les personnages euh, non. Et très souvent les mecs ont des infos et t'es en mode mais comment tu le sais Oh ta gueule c'est le scénariste qui va parler Genre... Donc ça c'est plutôt bien même. Au cours du conflit contre la Légion, Nesgrim avait mis un point d'honneur à se couper de toute rumeur concernant la horde. Donc il n'a pas d'émotion, mais il souhaite ne pas avoir d'infos sur la horde. Pas parce que le sort de son ancien foyer lui était, indif... il était devenu indifférent, justement, à l'inverse, mais car il craignait au contraire de se montrer trop curieux. Pas d'émotion, hein. Pas d'émotion, mais le mec, il a peur de savoir ce qui s'est passé pour la horde, parce que visiblement, bah, justement, il lui est pas indifférent, bien au contraire. Alors, reste... Concentrons-nous, restons là-dedans. Euh, L'Orc était mort en défendant un tyran. Hein, tiens, bouffe ça à l'EFC Garoche. Quand il était revenu en tant que cheval de la mort, il avait appris ce qui était arrivé après sa chute. La Horde de Fer, donc Wode, le retour de la Légion, Légion Ardente, hein, Légion, toutes les conséquences de l'arrogance de Hurl'Enfer, donc d'El et de la loyauté de Nazgrim. Nazgrim qui restait loyal à El Le général était mort avec honneur. Arrêtez avec l'honneur, s'il vous plaît. Il était mort pour la Horde. Pourtant les, ré... oh Et pourtant, les répercussions de ses choix le rongeaient toujours. Il s'était efforcé de ne plus y songer. Alors, pour le coup, c'est très intéressant. Mais t'as plus d'émotions <rire> Mais c'est intéressant, pour le coup. Le fait qu'il continue de questionner ses trucs, ça serait intéressant. Si on t'avait pas dit qu'il n'avait plus d'émotion Pendant la 4ème guerre, Nasgrim avait parcouru les territoires de la Horde alors donc pendant BFA. Dommage, bon, encore une fois, mais bon, ça c'est BFA qui a fait la connerie, c'est de pas inclure... Kata et Mop dans la quatrième guerre euh, donc c'est que BFA, quatrième guerre égale BFA. Nasgrim avait parcouru les territoires de la Horde à la recherche de recrues adéquates, mais n'avait pu rester impassif face enfin, encore une fois à hein, la sélection. La sélection selon Nasgrim. Hein, j'imagine <rire> la scène. Euh, lui, Il est bien <rire> Ah non toi non, hein, tu n'as pas d'honneur. T'es chué de la mort. Euh, alors <rire> euh, Pardon. Donc il traversé son ancien voilà donc n'avait pas pu re... il plus resté impassif face aux difficultés que de traverser son ancienne faction. Il a pas d'émotion évidemment. Il avait vu son peuple renverser un nouveau tyran Sylvanas sans être autorisé à s'en mêler. Cela lui... autorisé hein, donc euh... en gros on lui a dit non tu t'en occupes pas donc Golvard, hein. Cela lui a paru étrange de réaliser qu'il voulait intervenir ne serait-ce qu'un peu. Émotion hein, tout ça tout ça. Le regard de Nasgrim s'arrêta sur une forgerune sombre et bon ça ça me casse les couilles on s'en bat les steaks c'est du gameplay. Hein. Ah, et il y a quoi y a tric pour les de la mort pour forger. Putain vraiment, hein. si dans le jour du dragon ils avaient dit Ouais, il faut une mine d'or Ah non, le ravitaillement construit des fermes Putain ça m'aurait fait tellement péter un plomb ça euh, Donc voilà, en gros il faut refaire des forges parce qu'il y a des nouveaux chefs de la mort, blablabla. Bla, bla, bla, bla. Nasgrim rentre à le menton pour son sa ancienne voix, sa voix de général, mettez-vous au travail Si ma lame se brise au combat, comment je pourrais Bon, ça s'en fout. La voix de Nazgrim s'éteignit, les trois serviteurs étaient déjà à l'œuf, fouettés par sa simple volonté, plus que par ses mots. Flamme violette, pré gna après tout, il avait d'autres chats à fouetter. Ah oui, leur gaspiller, ça salive. Aboyer des ordres à quelqu'un qui ne peut pas désobéir, n'a vraiment rien d'amusant. Hein, en foutez pas quelqu'un de très positif encore une fois, on l'aimerait avoir en manager dans notre entreprise. Ça s'appelle du harcèlement. Hein. <rire> Mais en plus c'est des mecs qui mind control, donc bon, bah voilà. Euh, sympa. Lorsque Nasgrim gagna les niveaux inférieurs, de... parce qu'on vous rappelle que c'est un cheval de la mort quand même, hein. c'est quand même une salope. Hein. Il trouva Thoras hein, Trollmeur, Trollbane, en train de l'attendre. « Mes hommages, monseigneur, chantonna alors qu'en pliant le genou dans une imitation moqueuse de cette étrange coutume humaine qu'ils appelaient la révérence. Donc c'est pour se foutre de la gueule de Thoras, en gros. Euh, Zuck Zog, -zuc", dit l'ancien roi, avec un soupir là, bon, qui se fout de sa gueule aussi, que c'est participé à leur récurrente plaisanterie par simple obligation. Donc on vous montre qu'il y a quand même un petit peu d'opposition entre un mec, ça va être dit après, bien sûr, mais entre un mec qui peut pas saquer, euh, qui peut pas saquer les chevaliers de... Euh, qui peut pas saquer, pardon, les, les humains et l'autre qui peut pas saquer les, les mais qui sont obligés de, de collaborer pour il devrait être en train de s'entretuer. Mais bon, euh, Mogren m'a demandé de vous trouver. D'après lui, aucun d'entre nous ne devrait rester seul jusqu'au début de la bataille. Pourquoi, au est en train de nous arrêter, nous pourrions alors besoin de nous entraider. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que cette entraide au cas où la présence du roi Lich écraserait leur conscience comme un scorpion sous une botte et transformant en marionnette, compris l'orque? Il grogna. Leur seul échappatoire serait probablement de s'entretuer avant de perdre le contrôle. Il préfère mourir. Pour garder leur libre arbitre, ce qu'on peut comprendre. Nasgrim avait affronté et vaincu des bataillons entiers du Fléau en Orphandre. Alors ça c'est et bien sûr Echo à Wotelka, comme Gohan Nasgrim s'était battu contre le Fléau. Ce qui est très drôle c'est que Nasgrim il est où dans Wotelka La meilleure zone avec la meilleure musique évidemment. C'est les Grizzones, Grizzly Hills. Le problème, qu'est-ce qu'affronte qu qu euh, Qu'est-ce qu'affronte et quelles sont les quêtes liées à Nasgrim là-bas Ah c'est peu, ça concerne très peu le Fléau en fait. Parce que c'est des quêtes contre l'Alliance et contre les, les trolls de glace, et contre la menace locale, euh, à savoir la faune, et également des quêtes contre euh, l'Ifurlbogs, et les nains de, de givre et nains de fer. Ah Mince Du coup, on nous dit qu'il a, a vaincu des bataillons entiers, mais en fait, on l'a pas trop vu en fait. Ah donc en fait, on respecte le jeu quand on veut faire des gros hommages. Et là, en fait, on veut faire un hommage au joueur, mais c'est même pas vrai. c'est <rire> incroyable. Mais oui, après, pas de problème, Nazgrim. On imagine qu'il ne s'est pas resté cantonné au Grison, bien entendu. Mais ça me fait rire. Ça me fait rire parce que des fois, ils font Ah oui, bah Légion, ah non, le truc n'a pas bougé. Ah non, bah non hein, vous ne l'avez pas vu bouger, donc il n'a pas bougé. Mais là, euh, ah, on l'a vu affronter des bataillons entiers. Ah, bah non. <rire> Je préfère mourir une seconde fois plutôt que de devenir un esclave comme eux, songe-t-il. On pensait qu'il le fera. Ce qui est marrant, c'est qu'il dit ça. Mais par contre, c'est le premier à main control les, les mecs de, de la Kérus. Hein, là, il n'y a pas de problème. Donc, hein, fais aux autres euh... <rire> ce que je n'aimerais pas qu'on te fasse, bien entendu. N'a pas encore essayé, répondit calmement en Et peut-être qu'il ne le fera-t-il pas. À moins que nous ne soyons pas suffisamment proches du courant de glace. Alors là, j'ai pas compris les mêmes choses que. Bon, je, je vais passer parce que la phrase est très mal formulée en fait. C'est double négation. Donc, je vais pas Je vais passer dessus alors que ça pourrait être important, mais je vais passer dessus. Mais si Bolvar s'en prend à nous et que vous êtes toujours en mesure de manier votre hache, tranchez-moi la tête, voulez-vous Plantez-moi d'abord votre épée dans le buffet et nous aurons un accord. Donc il parle comme un chartier, évidemment, c'est un orc. Nasgrim saisit l'avant-bras de son compagnon et le serra d'un geste fraternel. Troll mort le lui rendit, apparemment c'était une marque d'amitié courante parmi les soldats de Stromgarde. L'ancien roi humain et le général orc étaient effectivement devenus des amis. Émotion, quoi. Plus de joie, plus de machin, mais ils sont amis. Okay. Même s'il aurait fallu un peu de temps pour surmonter les vieilles rancœurs de résistance passée. Nazgrim avait vécu dans des camps d'internement tenus par des humains. Alors, ça c'est super intéressant parce que Nazgrim, je sais que tout le monde, hein, c'est vos heures préférés après Sorfang. Qu'est-ce que vous connaissez du mec Que dalle. Euh, mais. On a un peu d'infos, dommage qu'on sache pas encore dans quel clan il était, mais Nazgrim qui a connu les camps d'internement, donc Warcraft 2, Warcraft 3. Donc peut-être qu'il était gosse à ce moment-là, hein, parce que les familles aussi étaient, étaient dans les camps d'internement, donc il devait être jeune. Parce qu'à Wotelka, c'était un jeune sergent, un truc comme ça, donc ça devait être un jeune quand il était dans les camps d'internement. Mais c'est plutôt cool d'apprendre ça. ça, a Enfin du background sur un personnage, quoi. C'est bien. Dommage de ne pas l'avoir plus exploité, de l'avoir dit avant, mais c'est bien. Donc... Trollmort avait délibérément ordonné que tous les orcs de ses camps soient exécutés. Hommage à Warcraft 2, hein, pour le coup, euh, et à Warcraft 3. Hein, on sait qu'il y a eu des tensions au sein de l'Alliance pour savoir ce qui allait être fait concernant les orcs, euh, et finalement on a choisi de faire des camps de concentration pour les mettre. Trollbane, lui, il est en mode, non, faut juste tous les tuer en fait, faut juste tous les extrémités. Il y en avait un autre qui était pareil, c'était Greymane d'ailleurs, hein, Greymane, Gremaine, Gristet, qui était d'accord avec Stromgard hein, là-dessus, Ginnéa Stromgard voulait buter tous les orcs. Finalement, ça n'a pas été fait, puisque c'était Lordaeron qui commandait à ce moment-là, ce qui crée des tensions. Euh, et du coup, eh bien forcément, il y a des ressentiments. On n'oubliera pas aussi qu'à Mr. of Pandaria, Nazgrim, tout ce qui concerne l'Alliance, on doit les buter, on doit les buter, on doit les buter. Mais ils avaient, vis de Blanc, réussi à passer outre. C'est léger, léger différent. Alors, je rappelle, alors je, je vais gagner un point de Godwin, bien entendu, mais il n'y a pas eu 36 000 camps de concentration dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce que vous connaissez le Mossad Vous savez, donc, le camp, les camps de concentration, il y a eu la Shoah, hein, c'est des juifs qui ont été euh, mis dans les camps de concentration et dans les camps d'extermination par les nazis. Qu'est-ce qui s'est passé quand les mecs se sont libérés Ils ont fondé leur propre état, pas tous d'ailleurs, mais qui est devenu Israël. Les mecs ont créé un service d'espionnage qui s'appelle le Mossad, et qui a traqué les ex-nazis pour tous les tuer. Ou les juger. Mais bon, généralement ça finissait par... Par un meurtre. Enfin, euh, par, par une sanction plutôt. Euh, voilà. Là, en gros, le, deux, le mec fait Ah, moi j'ai vécu dans des camps de concentration. Ah. Mais on est tous potes. Hein. C'est beau. <rire> C'est beau. Le, le, le juif et le nazi hein, qui se, qui se remercient main dans la main. Oh, oh, C'est incroyable. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Hein. Franchement. Les trolls n'avaient pas rechigné à mettre son erreur. Pour Nasgrim ce devrait être un de ses traits de caractère qui avait fait. De lui un roi si populaire pendant son règne, donc bon ça c'est pas mal, on apprend un peu comment le rôle de... Bon, Nasgrim qui devient admira... <rire> admiratif de Trollbane, c'est magnifique, mais on nous parle un petit peu de l'histoire voilà, de, de Trollbane, que c'était un roi qui était aimé de son peuple, tout ça tout ça. Ce qui est plutôt cool ça, euh, même si c'est pas Nazgrim qui devrait nous le dire, plutôt Darion. Euh, il déambulaire côte à côte dans le fort des d'Ebens, assurant que les membres de leur équipage menaient à bien des multiples tâches qui maintenaient l'altitude et la vitesse de la forteresse. Finalement, elle devrait me poser la question qui lui avait trotté dans la tête toute la nuit. Si nous sommes contraints de tuer Bolvar, qui portera le home à sa place Je l'ignore, admit Trollbane. Ce n'est pas une couronne que je convoite. Alors, ça c'est très drôle. C'est par la formulation, alors je ne sais pas si en anglais c'est pareil, mais euh, ce n'est pas une couronne que je convoite, ça veut dire qu'il en convoite d'autres en fait. Notamment peut-être la couronne de Sremgarde. Mais euh, ce n'est pas une couronne que je convoite. C est, c est, je trouve très, très drôle, personnellement. Je la trouve, je la trouve très sympa. Donc, ça m'a fait rire un petit peu. Et vous étiez le dernier d'entre nous encore debout, insiste alors que c'est peu probable et l'ancien roi. Mais si c'était le cas, que feriez-vous Trollbane se fige à tourner vers Nasgrim et regarda. Si ce qu'il faudra pour protéger Azeroth, concentrez-vous d'abord sur la victoire Orc. Je doute que la plupart d'entre nous survivent. Donc ils sont super potes mais ils l'appellent encore Orc. Évidemment, hein, quitte à une marque de respect, hein, tu appelles le mec par ta race, évidemment. Mmh. Pour le coup que Trollbane dise qu'il veut protéger Azeroth, ça a toujours été... On n'a pas des milliers de trucs sur Trollbane, pour le coup... le il a toujours voulu protéger, c'est pour ça qu'ils ont créé l'Alliance, hein, là-bas, c'était protégé de, de la menace qui était la horde. Donc en soi, que lui veuille protéger Azeroth et tout, c'est ok. J'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo, si c'était Darion et, et Thoras qui avaient essayé d'aider un peu Bolvar, on aurait pu comprendre. Nasgrim et Whitemane, ça marche pas par contre. Hein. Nasgrim aussi a des épaules. Je pense que Bolvar avait tout loisir de tuer Mogren à la couronne de Glace, mais qu'il ne l'a pas fait. Peut-être qu'une part de lui souhaite que nous mettions un terme à son existence. Peut-être qu'il ne se posera pas. C'est possible, reconnu Trollbane, sans quitter Nazgrim du regard. Mais dernier nier na n'a-t-il pas délibérément attiré les meilleurs combattants du monde jusqu'à son trône Un piège auquel ils n'ont échappé que de justesse. Rass ah, ça the Hitch King Vous l'avez Ce magnifique plan d'Arthas Je vais essayer de voir la vidéo sur Wotelka. On va pas perdre de temps sur ces conneries. Un gouvre d'incertitude s'ouvrit dans l'âme de Nazgrim. Il n'avait pas envisagé des, les choses sous cet angle et c'est pour cela que Bolvar a permis à Mogren de rentrer pour nous attirer tous les quatre au trône de glace où son pouvoir est le plus grand. Vous savez, c'est le moment où son pouvoir est le plus grand, mais du coup, il n'a pas réussi à, à, battre, à, à battre Bolvar. Mais on a. Non, je vais pas revenir sur Wotelka. Je, je, je... Mais bon, un hommage à Wotelka, c'est l'extension préférée des joueurs, évidemment. Donc, c'est forcément la meilleure extension. Et un entier, notre libre arbitre, une bonne fois pour toutes. Non, finit-il par décider. Donc, ça, encore une fois, c'est assez intéressant. Est-ce que ça aurait pu être le cas pour Darion bah Arthas aurait pu le faire, du coup, pour Darion. Peut-être à Wotelka. Est-ce que Darion aurait pas pu le faire, enfin, est-ce que Artas aurait pas pu le faire sur Sylvanas aussi à l'époque Eh ben non, non finit-il par décider Ça ne peut, être, ça ne peut pas être l'intention de Bolvar, regarde vous semblez bien certain. Je le suis, Ferman J'ai vu ses plans de bataille pour le North Vandre, donc le North est suffisamment intelligent pour ne pas utiliser deux fois la même tactique, en particulier si elle a échoué la première fois. Donc il n'aime pas l'assaut frontal, visiblement. Pourtant, il est... Oh, on va pas revenir sur votre cas là-dessus, mais euh, j'ai vu ses plans de bataille pour le Northrend, donc on vous rappelle que Bolvar, bah, il a fait des plans de bataille, tout ça, tout ça, et il n'a euh, pas utilisé deux fois la même tactique, je rappelle quand même qu'il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs militaires au Northrend, hein, euh, Bolvar, mais là, en fait, on vous dit que, du coup, comme il est devenu le Roi Lich, donc on, on fusionne un peu Arthas et Bolvar, comme il a vu, comme il est, enfin, en gros, Arthas, sa première stratégie n'a pas fonctionné en tant que Roi Lich, qui est le plan incroyable d'ailleurs, euh, franchement, seul un génie aurait pu ne pas trop savoir que ce plan était voilà à la ruine, Vidéo sur Hotelka, mais euh, du coup, Bolvar, ben, il est suffisamment intelligent pour ne pas faire deux fois la même erreur, et comme il sait qu'Arthas a fait cette erreur, il la fera pas lui-même. Okay. Bon. La fusion Arthas-Bolvar va bien plutôt dans l'idée du récit, comme quoi Bolvar devient méchant. Trollmar réfléchit... Euh, Trollmort, pardon, <rire> Trollmar, ça c'est un autre endroit ça. Euh, Trollmar, il réfléchit à un instant en caisse en effet, mais tout... Est -ce que... mais tout ce que cela démontre, c'est que nous ne sommes pas prêts pour, qu pour ce qu'il manigance. Mais avait raison, Nesgrim sentit son incertitude, la la dana dana. Le plus proche de, le sentiment le plus proche de la peur qu'il puisse connaître dans la non-mort. Pas d'émotion encore une fois, hein. la peur. <coughs> menos, she... En plus, le principal intérêt des morts-vivants en tant que soldats, c'est le fait qu'ils aient pas peur. Mais euh, c'est un sentiment proche de la peur. On t'a encore dit qu'ils aient pas de sentiment. <crux zeit -t Cube> It's ok. À instant même, où Mo... En fait, les sentiments, ils en ont pas quand ça arrange le, le scénariste, hein, bien entendu. À l'instant même où Mogren leur avait annoncé sa décision, Nesgrim avait compris que le roi Lich ne tarderait sans doute pas à les détruire tous les quatre. Mais peu importe, il était déjà mort au combat une fois, il y a des choses bien pires. Le néant était préférable à l'esclavage. C'est vrai que tu rends en esclave. Alors, pour tous nos amis qui adorent le tableau périodique des éléments, le néant, ah c'est quoi Est-ce que c'est. Du coup, est-ce que c'est les démons hein Le néant distordi, du coup, c'est les démons Le néant machin Non, évidemment, c'est une formule de phrase, mais moi je pense à. J'allais dire les gens platistes. <rire> les gens platistes. Ceux qui voient toujours des trucs, ils guinotent tout ça. Ah, le néant, du coup, les démons Les démons Non, pas, pas du tout. Hein. Le néant, c'est une formule de phrase. Sinon, tu dis toujours donc la mort, le néant, hein, la fin de toute l'existence. C'était préférable à l'esclavage. C'était l'inconnu qui lui tordait les entrailles. Deux armées déterminées à... s'étaient attaquées au dernier Lich avant d'être pratiquement balayées. Quel espoir demeurait-il pour quatre combattants Mograine leur avait confirmé qu'ils étaient vulnérables à l'influence du Home. S'ils échouaient, les forces de l'alliance et de la Horde, déchirées par leur dernière guerre par à terminer ce qu'ils auraient commencé. donc Ça, c'est intéressant. On te dit que, voilà, BFA, ça a menuisé, enfin, ça a. Les effectifs sont réduits, donc ça va être compliqué si jamais le Roi Lich relance. Enfin, s'il y a un Wotel 2 ça va être compliqué. quoi. Mystère incertitude. Nasgrim nourrissait toujours l'espoir insensé que Bolvar n'était pas leur ennemi. Peut-être n'est-il plus capable de réfléchir intelligemment. Mais il refusait de suggérer qu'il fasse machine arrière. Fronter le Roi Lich répondra à leurs questions, d'une façon ou d'une autre. Aurez-vous la, aurez la moindre hésitation à le tuer sans sans' Nasgrim. J'ai juré de défendre un zéro, pas Bolvar. Donc, en gros, euh, la moindre hésitation à le tuer. Hein. Donc, est-ce que tu as des sentiments il dit, il, Là, il dit non, parce que, bah, il est prêt à défendre Azeroth. Lors poursuivit sa patrouille, le roi humain le suivit d'un pas tranquille. Lorsqu'ils atteignirent l'un des balcons d'Achirus, ils distinguèrent une masse nuageuse qui obscurcissait le ciel au nord-ouest. La couronne de glace se trouvait dans cette direction, loin de l'un de l'horizon. Nazgrim pouvait le sentir. Il aurait pu la pointer du doigt avec un bandeau sur les yeux. Figé et immuable, la citadelle s'étendait son influence telle la lueur d'un phare invisible. Nazgrim n'avait pas perçu la moindre réaction de la présence depuis le retour de Mograd. Ça, c'est. Je vais pas refaire de point, mais c'est vrai que ça ressemble aux Seigneurs Anneaux avec Barad Dour, tout ça, tout ça. Encore une fois, logique, hein, <rire> mais bon, c'est logique, Mais la manière de faire est, est... est sympa. C'est comme si le roi Lich les avait complètement exclus. Pourtant, elle était toujours là. Dans l'attente, il doit savoir que nous arrivons, euh... fit remarquer Nesgrim. En effet, vous avez parlé avec lui euh, plus souvent que moi, reprit l'orque. Bolvar est-il réellement perdu Reste-il une chance de le sauver Trollmort demeura silencieux en un moment et Nesgrim le laissa réfléchir à la question. Finalement, le roi Lich... C'est un souverain esclave d'un terrible devoir. Je pense qu'il a l'intention de porter ce fardeau seul jusqu'au jour où il s'écroulera sous son poids. Ça, retenez-le, c'est assez intéressant, c'est plutôt bien, et c'est ce qui va se passer au final. Thoras se tenait seul face au trône de glace, au-dessus de lui, au sommet de la plus haute. Donc là, c'est un... un souvenir en gros. Hein. Thoras Troll Trollbane, un pédieux flamboyant étincelé à travers les fentes du Home de domination et de sa prison de glace. Moi, du roi Lich, aussi sombre que les profondeurs, j'explorais, s'adressa à Trollbane par sa présence. C'est la première fois depuis des décennies. Allez-vous-en, Trollbane, je n'ai pas besoin de vos conseils aujourd'hui. Donc j'aurais dû le faire. Allez-vous-en, Trollbane, je n'ai pas besoin de vos conseils aujourd'hui. Peut-être pas, répondit Trollmord, d'une voix forte en montant malgré tous les marches. Je souhaite néanmoins m'entretenir avec vous. A chaque pas le rapprochant du trône, Trollbane pouvait sentir la colère de Bolvar enflé, palpiter à travers sa présence comme une plaie ouverte. Donc La présence, encore une fois, sa tête, telle une mise en garde. Thoras n'avait pas connu Bolvar de son vivant. Alors ça c'est super intéressant, en tant que roi de Sramgarde, il avait entendu parler du garçon des Fort Dragons, donc on, là, les Fort Dragons, ça nous rappelle, euh, la famille Fort Dragons est plutôt un statut nobilier, donc plutôt un noble, qui avait impressionné ses mentors paladins par ses déterminations et son esprit chevaleresque. Donc là, c'est une période qui est Warcraft 2 en gros, en tant que roi de Stromgarde, donc entre War 2 et War III. J'ai entendu parler du Nien et ses mentors paladins, bah ça doit être du Uther, du Tyrion, du euh, Thuralion, enfin les cinq euh, Dasrohan et Gavinrad, hein, les, les fondateurs de l'ordre de la main d'argent et des paladins, humains. Peut-être avait-il assisté à quelques réceptions de la noblesse ensemble, donc on nous rappelle que c'est un noble. Les Fort Dragons, ce qui est bien, c'est un truc qu'on savait pas. On s'attendait à une petite noblesse, mais c'est quand même bien. Il ne s'était jamais adressé la parole, mais il ne s'était jamais adressé la parole. Ça c'est cool, parce que bon, on en a marre des persos qui se connaissent alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Donc c'est bien. Tout ce qu'il savait de Bolvar, c'était ce qu'il avait pu constater depuis qu'on l'avait relevé à la non-mort. Eh oui C'est Bolvar qui t'a ramené papillon. Hein. Fort Dragon était un homme dévoué, stoïque et loyal. dévoué, stoïque et loyal. Dévoué à la cause okay, de protéger le monde en ayant le casque, ok. Loyal. Loyal à qui C'est lui le chef en fait. Un chef, il n'est pas loyal. <rire> c'est ses sujets qui sont loyaux. Ah, sans doute avait-il fait partie des meilleurs paladins de son époque. Ah oui. Ça, c'est. Ça, vous savez que j'adore ça. Euh, de quelle époque on parle Warcraft 2 quand il était encore un pupille. Warcraft 3 alors qu'il n'a rien connu et qu'il n'est jamais apparu à Warcraft 3. Donc on parle de quelle époque où il était le meilleur J'avoue que je veux bien... Quelle époque Celle de Wotelka, où il foire tout ce qu'il entreprend Celle de Vanilla, où il se fait posséder par euh... une dragonne On parle de quelle époque J'avoue que j'aimerais bien. Mais on va éviter de parler d'une époque en particulier, parce que sinon, les casse-couilles comme moi, ils vont regarder et vont dire « bah non, ça marche pas !» Donc, on va pas préciser. Donc, c'était le meilleur, le plus grand d'entre nous, blablabla. Bien sûr. Bien sûr. Donc, en gros, aussi ça, c'est une insulte. Hein. C'est-à-dire que Uther c'est une merde, hein. en gros, à côté. Hein. C'est aussi ça qu'il faut, le... faut... Donc bon, c est, c est... il l'a jamais connu, mais ça devait être le meilleur des paladins. Hein. Évidemment. Désormais, geôlier des damnés, il refusait opiniâtrement de pentes sur ses tourments. Il s'obstinait envers et contre tout à porter seul son fardeau. Ok, bon, ça, c'est, pour le coup, c'est vrai. Euh, Trollbane s'arrêta à quelques marches avant d'atteindre le sommet de la flèche. Il ne voulait pas risquer d'aller trop loin et dominer le trône de Bolvar. La chrysalite de glace voilait les yeux du roi Lich et ses terribles cicatrices incandescentes. Une lueur mystique, blablabla. Euh, Thoras se demanda soudain si la glace sur sa peau apaisait le feu dans ses veines. Bon des questions, on s'en fout, mais c'est plutôt sympa. Uh, Polvar dit uh, Trollbane, sympa à Trollbane, « Nous ne pas vos serviteurs, il est temps que vous cessiez de nous traiter comme tel. » C'est rigolo. C'est très naïf, c'est très marrant, mais c'est très rigolo. Un éclair orangé sous la glace, « écho a une onde d'agacement démanant de la présence de "Ah, Ainsi, Mograine vous a envoyé. »« Non, il n'a fait aucun mystère de votre détachement. »« Je n'ai pas de compte à lui rendre. » répliqua la voix froide, implacable. « Pas plus qu'à vous. Pour, »« Pourquoi vous continuez à le servir ?» <rire> Je sais pas Enfin d'un côté ils ont un libre arbitre Mais de l'autre pas tout à fait Je... Vous avez suffisamment confiance en nous Pour nous relever à la non mort Pour faire de nous vos cavaliers Mais mec mais, mais plante lui ton épée dans sa gueule Genre Il a son libre arbitre Vous avez suffisamment confiance en nous Pour nous relever Mais au final vous ne faites pas confiance C'est pitoyable Sans déconner c'est vraiment pitoyable C'est... Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Le mec devrait lui arracher sa tête en fait. Et encore, Thoras, ils auraient pu l'expliquer en mode c'est un humain, un humain, tu comprends pourquoi je fais ça et tout. Genre, mais, mais même lui, là, il n'y a pas d'explication. Franchement, celle-là, je suis prêt à, à prendre pas, pas de soucis. Mais, mais c'est même pas justifié. Genre, là, il fait euh, oh non, hein, oh non, pourquoi vous êtes méchant Pourquoi vous êtes très très méchant <rire> please, please. Ça aurait été tellement plus simple de dire qu'il n'avait pas son libre arbitre, en fait, tout simplement, et que sa mort, là, il a son libre arbitre. Pour faire de nous vos cavaliers, gna gna gna gna, cette confiance doit aller dans les deux sens, or vous complotez de votre côté. Et pourquoi devrais-je me confier à vous Mais oui, j'en sens pas les couilles, tel le roi liche, en fait Voilà, bon, Terroja Bolvar envahi par la colère. Trollbane ouvrit les mains dans un geste qu'il voulait apaisant. Vous rassemblez une armée ici, nous, nous, avons pu... nous avons tous pu constater que vous déplaciez les pièces de l'échiquier dans un but précis, mais nous ne parvenons pas à le discerner. Partagez vos intentions avec nous et nous vous aiderons. Pourquoi Je sais pas. Vous, vous mourriez. Et cela ne me serait d'aucune aide. Bolvar s'exprimait maintenant avec l'impatience d'un père frustré par son enfant. Dommage que Thoras soit plus vieux, en fait. Cela faisait très, très longtemps que Trollbane n'avait plus connu ce sentiment. Et oui, il a probablement deux fois l'âge de Bolvar. Si vous envoyez des soldats démunis au combat, alors oui, ils risquent la mort, confirma Trollbane. Et vos cavaliers sont éminemment démunis. Qu'est-ce qui a changé Quelle force vous contraint à nous tenir à l'écart Sylvanas, Course-vent. Thoras, Trollbane hésita. Course-vent. Rolish l'a surveillé de près depuis le début de la quatrième guerre. Et même demandé à ses 4 cavaliers de lui rapporter le moindre bribe de rumeur quant à ses agissements. On rappelle quand même que Sylvanas est chef depuis Légion. Mais bon, c'est KBFO, ils ont fait Ah, tiens, <rire> peut-être qu'à manigance des trucs. Euh, tout en leur interdisant formellement de le traquer eux-mêmes. Mais Bolvar leur avait également confié que Sylvanas n'avait jamais témoigné plus que de mépris pour le homme. Non Non Tu veux dire que Sylvanas, elle a du mépris pour le homme de domination parce qu'elle était soumise esclave au homme de domination, du coup, comment du coup, quand elle s'est libérée de son contrôle, elle elle a la haine contre le le porteur du casque et le casque en lui-même. Non Bah tiens Bah. C'est pas en fait ce que devraient ressentir Thoras, Trollbane, Whitemane et, et, et Nesgrim, non Ah oh bah non Ce qui est bien, c'est qu'en plus, le récit vous le rappelle. hein. Mais, mais non. C'est dommage, tu recoupes les informations, mais tu les utilises pas. C'est comme un enfant qui monte un puzzle à l'envers. Il a toutes les pièces, mais il fait n'importe quoi avec. Thorastrolbane hésita. Lalalala. Oui, bon, là, sa guerre a perturbé l'équilibre entre la vie et. Ah, pardon. Sa guerre a perturbé l'équilibre entre la vie et la mort. La mort fait soit. Le pouvoir du haut est en ébullition. Pandy Bolvar. J'ai jamais rien senti de tel. Même lorsque la Légion a transformé notre monde en un charnier brûlant. Hein Quoi Notre monde en un charnier brûlant il, il parle de quelle époque là Parce que l'époque où la Légion a le a failli détruire le monde, il y en a deux, hein. c'est la première guerre de... ou la deuxième guerre contre la Légion Ardente, donc la guerre des anciens, première guerre hein, contre la Légion Ardente, et Warcraft 3, hein, euh, la troisième guerre entre euh, Horde Alliance mais surtout euh, bah, Warcraft 3, donc la deuxième invasion de la Légion Ardente, parce que c'est Légion où le monde s'est transformé en charnier brûlant Ah, ah bon Ah bah première nouvelle, hein. ça me rappelle le service après vente. ah merci de prévenir <rire> Alors, Trollbane ne comprenait, Troll comprenait toujours pas ce qui se préoccupait tant de Bolvar. Quoi que Sylvanas ait tenté de faire, elle a échoué. L'ancien si roi ressentit aussitôt la colère de Bolvar s'embraser, mais lui, eut j'ai impression que le roi Lich était surtout furieux contre lui-même. Trouvez-vous qu'elle se comporte comme quelqu'un qui a échoué Ok. Ça, ça fera plaisir aux anti-Sylvanas, hein, bien entendu, qui diront « Oui, c'est une marissue !» Une nappe de nuages. Regardez tout ce qu'elle Une nappe de nuages noirs occultait l'aube, mais son éclat terni suffisait à révéler les falaises et les ruines délabrées de la côte des élections des dragons, destinées à l'horizon. Il faudra encore plusieurs heures avant qu'ils aperçoivent les flèches des et le de corne de glace. Alors ça, pour le coup, c'est bien. Ça, pour le coup, c'est vraiment bien, euh, parce qu'on vous montre justement qu'on ne respecte en, en fly, hein, vous mettez pas des heures à aller de la de la côte des élections des dragons à Icecrown. Et là, on sort du gameplay pour vous dire qu'il y a des heures et des heures entre la côte. Et Icecrone, l'échelle, tout ça, tout ça. Ça c'est bien, ça c'est très très bien. Dommage de pas le faire avant, hein, quand, avec la conservation des cadavres, tout ça, tout ça. Mais pour le coup, ça c'est très bien. Alors ça justifiera pourquoi ils mettent du temps à arriver aussi, mais euh, c'est très bien ça, pour le coup. Ne pas respecter le gameplay pour pouvoir étendre le monde qui est vaste et très grand, c'est très bien. Très très bien ça. Salut Whiteman, examinez attentivement Darion Maugren du coin de l'œil. C'était plongé dans ses devoirs de commandant à chaos toute la nuit, distraitement les ordres, conseils, l'équipage, la forteresse et... Généralissime, alors on parle duquel, hein, parce que bah, Bolvar, Darion, évidemment c'est Darion, mais bon, c'est ça le problème hein, quand il y a des milliards de généralissimes, c'est que tu sais plus qui est lequel. Quand en plus ils sont plusieurs dans le récit c'est difficile. il a passé les dernières minutes à fixer son sa carte du nord vraiment probablement perdu dans ses pensées. Ça ne peut pas continuer ainsi, décida soudain Whiteman. Si Mograine se laissait distraire de la terrible tâche qu'il attendait, ça risquait de le rendre vulnérable en prise de France. Bon, le mec lit la carte pour préparer ses plans, hein. il n'a pas l'air si déconcentré que ça. Quand le dernier roi Lich a fait de vous sa marionnette, qu'avez-vous ressenti » l'interrogea-t-elle. Nogren le leva les yeux vers elle, Priez pour ne jamais le découvrir. Je ne suis pas en train d'essayer de raviver, de raviver de douleurs souvenirs, mentit-elle, « Mais Fort Dragon, c'est forcément que nous arrivons. S'il tente temps d'entraver notre volonté, nous devrons être prêts à lui résister. Comment avez-vous échappé au contrôle d'Arthas à la chapelle de l'espoir la... de la lumière ah bah ça, c'est une excellente question, ça Comment vous êtes-vous libéré Alors, ça, c'est une putain de question. Moi, ça, j'ai toujours rêvé de la poser à Darion. Hein. Comment il s'est libéré à, à la chapelle de l'espoir de la lumière Alors. Comment Whiteman le sait Bon, probablement une discussion au coin du feu. Mais euh... comment Comment il s'est libéré Ça, c'est une excellente question. Généralissime, plissa les yeux. Je me trouvais en terre consacrée lorsqu'on m'a délivré de son emprise. La colère du juste a préservé mon âme jusqu'à la mort d'Artas. La lumière et la colère, c'est tout. La colère du juste. Pas d'émotion. Mais il y avait de la colère. Colère est une émotion. Pas de colère. Ah, l'émotion. Hein. C'est formidable les émotions quand même. Hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. <rire> Euh, Préserver mon âme jusqu'à mort Donc, la lumière, hein. Donc là, on nous confirme que c'est bien hein. ta gueule, c'est la lumière, hein, évidemment. Ah, grande époque au tel cas. Euh, L'une comme l'autre suffiront-elles à nous protéger cette fois C'est beau, hein. ça c'est vraiment beau. Hein. Ta gueule la lumière, et bien sûr. C'est magnifique hein, pour vous rappeler à quel point. Donc, ça c'était ce que je vous avais dit, de bien vous rappeler, de pas d'émotion. Et de comment Darion avait été relevé. Hein. On vous rappelle, cas le début euh, d'Echevail de la Mort. Vous pouvez toujours la faire, cette quête. Elle est formidable. Le mec perd le contrôle. Le Roi Lich perd le contrôle parce que, ah, il a marché euh, sur une chapelle. <rire> ah, quel dommage hein, que les AVI de Lordaeron et tout, elles les aient pas suffis. Hein. Ah, c'est beau, hein, putain. Pour tout le fléau, avoir 3. Ah, aie aie aie aie. Si avez, il avait fallu un peu d'eau bénite. <rire> quel dommage. Quel dommage qu'avoir 3, la lumière, elle n'ait pas pu aider un petit peu hein, les gens. Enfin, bon... Donc, elle interrogea Whiteman en modulant volontairement sa voix. Elle espérait provoquer sa fureur. Pas d'émotion, mais elle provoque, évidemment. « Depuis l'instant où on l'avait relevé à la non-mort, l'ancienne inquisitrice avait abhorré sa nouvelle existence. Elle, qui avait consacré sa vie à une les mort en était finalement devenue un. L'ironie du sort était si cruelle. Mais elle avait accepté ce sombre devoir, usé de son infâme pouvoir pour protéger Azeroth, en dépit de, son propre, de sa propre répugnance. » Donc là, l'auteur te dit lui-même que, bah, non mais il faut qu'elle serve dans le récit, donc on va pas s'emmerder quand même, hein ne paraîtrait pas que toutes ces souffrances étaient vaines à cause des conflits intérieurs de Mogren. Voilà. Alors je rappelle un petit truc, hein, la mort qui euh, ne fait que qu'envenimer en fait la, la conscience et l'esprit de la personne. Elle, elle se bonifie dans la mort. Hein. C'est quand même la seule. Hein, qui... Ah si, il y en a Nasgrim aussi. Lui se bonifie aussi dans la mort apparemment. <rire> plus White Man, quoi. C'est probablement la plus connasse des quatre. Euh, C'est une Sylvanas Bis. Hein. C'est le Sylvanas en devenir un hein, White Man sur le papier. C'est pour être même pire que Sylvanas, hein, tellement, euh, tellement les connes et tellement c'est une connasse, pardon. Et euh, mais non, euh, non, non. Là, elle devient gentille, elle devient sympa. Vous imaginez, Sylvanas qui se libère du contrôle du Lich Arthas, j'adore ce que tu fais. Allez, je viens. Mais c'est le, le niveau, littéralement. Sauf que vous, bien sûr, vous allez dire, bah non, Sylvanas, elle, elle obéit pas à Arthas. Mais là, c'est ça. Il se libère du contrôle, qu'est-ce qu'elle fait, Arthas, euh, mon ouais, mon C'est ce que fait Whitemane là. C'est ouf. Hein, c'est aussi pour ça que je vous avais dit rappelez-vous, hein, la, la, la, la, la sadique, la terrible, son sourire carnassier, tout ça, tout ça. Mais oui, c'est l'image que le joueur a, cette connasse qui rigole et qui fait ah, « ah, ah, ah, ah", en attaquant tout le monde, etc. L'inquisitrice, celle qui crame les vivants et les morts vivants. Et même dans la mort, on te remontre encore ce côté-là. Mais non, là non, donc euh, elle ne permettrait pas que toutes ses souffrances aient été vaines, blablabla. Bla, bla, bla, bla, bla. Et euh, finalement, elle est gentille, elle se bat avec les autres. Elle devrait être en, ser... en série meurtrière, la meuf, elle devrait buter tout le monde. Et le seul truc qui pourrait empêcher, qui pourrait empêcher ça, c'est justement que son libre arbitre soit bloqué par le, le roi Lich. A votre place, je ne compterai pas sur l'aide de la lumière aujourd'hui, je vais de la mort. Moi, ouais, ce n'était pas une façon agréable de mourir. Eh oui, ça c'est un rappel de Légion, hein. euh, Darion dans le... Quand on essaye d'aller récupérer Tyrion en tant que chouette de la mort et que Darion se fait zigouiller par yadrine et Paladin, donc euh, il se rappelle de, euh, comme il se rappel... donc on lui dit qu'il a été tué comme ça. Donc Bolvar aussi a ramené euh, Darion. Whiteman savait que là encore il parlait d'expérience. « J'ai des réserves quant à votre détermination généralissime », reprit-elle. « Comment sera venu tuer Bolvar, votre volonté pourrait vous trahir Quoi ?»« Quoi Il aurait du coup des émotions ?» Mogren reporta son regard sur la table. « Le tuer ne vous poserait donc pas le moindre problème. » Whitman lui laissé un sourire carnassier, dévoilant ses dents. <rire> parce que c'est si méchant, En fait, je suis méchante, mais, mais je suis quand même vachement gentille. Hein. Quand j'ai dit que je rêvais de tuer le roi Lich, pensiez-vous vraiment que je plaisantais <rire> Ah oui, je suis méchante. Hein. T'as vu, je veux tuer le roi Lich. Hein. Mais juste avant, bah, j'aurais pu dire fuck, et j'ai pas dit fuck parce que je suis quand même gentille. Mais je suis méchante. Hein. <rire> non, reconnaît il Il contemple à nouveau la carte du Norfandre. Avant de le balayer, il n'y a rien de la main. Je n'ai aucun grief envers Bolvar, seulement des regrets. Pas d'émotion, mais j'accomplirai mon devoir. Je lui ai donné ma parole. Ah, voilà. mais, mais en vrai, Darion, qui serve Bolvar, lui, il n'a pas été ramené par Bolvar. Bon, là, vous me dites si, mais c'est pas lui en premier lieu qui a été ramené par Bolvar. Soudain, Mogren a les yeux. Qu'est-ce que whiteman le sentit une seconde plus tard. La présence, le lien qui unissait le roi Lich s'agitait. L'espace d'un instant, il eut l'impression que son maître avait pris feu. Non, ce n'était pas de la chaleur qu'elle ressentait, mais la morsure brûlante du froid qui enveloppait lentement la présence du roi Lich. Ça a commencé, Généralissime. S. Oui, aussitôt Mogren. C'est à que ça ressemblait le pouvoir d'Artas, pouvoir du Bolvar ne le contient plus. Il a Oui. Par la lumière, je peux le sentir moi aussi. Bon, là, on va... je pourrais rigoler, mais c'est une formule de phrase comme quand on dit oh mon dieu alors qu'on est athée. Hein. Est... La lumière, c'est le truc euh, dans l'univers de Warcraft, donc par la lumière, bon, c'est oh mon dieu, voilà, quand même. Bolvar s'était abandonné à la malédiction corruptrice de la non-mort dans sa forme la plus brute. Un de nécrose affamé, dévorant, prêt à consommer jusqu'à la plus petite étincelle de vie. Si Whitemane nourrissait encore le moindre doute, cet événement venait de, se dis... de le dissiper. Le roi Lich doit mourir immédiatement. Vous pouvez déjà sentir une infime portion de son pouvoir régir sur elle au travers de sa présence. Telle des gouttelettes d'eau, blablabla. Cette vitesse, même si Bolvar tentait de les protéger, que sa noire influence, même s'il voulait les en préserver, il ne faudrait pas plus que quelques jours avant que les quatre cavaliers ne sombrent avec lui. Donc on, dit, on nous dit que Bolvar est en train de perdre le contrôle du casque. Hein, que le casque prend grossi, grossi, grossi. Et euh, bah, petit à petit, euh, Bolvar perd pied. C'est-à-dire que Whiteman vit l'expression de Mogun se durcir en profond sanctions de la gagnant. Voilà, donc f... bon, ça c'est pour préparer Shadowlands avec le Geôlier, bien sûr. Le voilà enfin sur Jatel. Le généralissime est prêt à se battre. Leur chef regarda dehors vers le Northrend avant de frapper son plastron d'un point ferme. On a en plus joies, le faire, en gros, du... est en de joie désormais le voir, est encore le rallye, il coucher plus rien ne pourra l'arrêter Mogren leva la voix et son appel se répercutait en écho contre les murs d'Achirus. Pour Azeroth Pour les vivants Je rappelle que justement il a dit qu'il voulait buter les vivants. Mais bon, ça c'est pas un problème, parce que bon, effectivement, il veut... il sait... c'est un peu les Batman, hein. ils aident les vivants malgré. Euh... malgré... C'est les chevaliers noirs, quoi. J'arrive entre nous, nous chevauchons pour Bolvar. Un jour plus tôt, donc là on vous rappelle comment Darion s'est fait mind control sur le trône de glace. Darion s'était approché au trône de glace, et peu au clair, la m'obscurent, les liens alors un Bolvar. Darion, nous devons parler maintenant. Pas de réponse, une bourrasque, je l'ai, Je ne pas à savoir si le roi l'observait. Prison de glace, je suis pas resté étrangement opaque. Donc là, c'est. Le... Comment dire L'avancée de la nouvelle est un peu ch chelou avec des flashbacks, etc. Donc ça peut faire perdre un petit peu le pied, mais c'est un flashback. Bon, parce que la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, attendez, il y a un problème. <rire> mais c'est un flashback Bolvar, je vous ai fait une promesse, reprit-il en montant une deuxième marche. Vous en souvenez-vous. Toujours rien. Le dragon continue de faire fi de sa présence. Le généralissime sentit le dragon. Donc lequel Pour le coup, il y a les deux. Donc lequel <rire> Le généralissime. Donc Darion, évidemment, sentit le chagrin. Pas d'émotion. Serrer la gorge. De toutes les émotions que j'aurais pu emporter dans un non-mort, j'hérite de la tristesse. Donc, pas d'émotion. Là, on te dit, oui, il a une émotion. Ok, pas de problème. On te dit il n'a pas d'émotion. Finalement, il en a une. Le. Le narrateur te le dit, finalement, dans la non-mort, il a une seule émotion. C'est ce qu'on t'explique avec Nazgrim, lui, c'est le commandement, tout ça, c'est le plaisir sadique de dominer. Apparemment, Darion a conservé une seule, un seul spectre des émotions, c'est la tristesse. Donc, qu'il soit triste, ok. Mais, en dehors de cette tristesse, on a vu qu'il avait la colère, qu'il l'avait sauvé. Hein, ça, c'est pas la tristesse, la colère. Euh, il avait aussi également, il est devenu ami avec les autres, donc évidemment, il avait l'amour, il n'y a pas que la tristesse. Donc, le, littéralement, la nouvelle te dit... Il n'y a pas d'émotion. On te montre qu'il y a plein d'émotions. à la fin, on te redit Non, non, il n'y a pas d'émotion sauf celle-là. Ok, moi bon, je veux bien l'accepter, la tristesse. Mais on a vu avant qu'il y avait d'autres émotions. Et ne vous en faites pas, c'est pas fini. Il y en aura d'autres, des émotions. Insupportable. Continue hum... de faire un fipre, hein, ce petit chagrin, lui serrer la gorge. Ni, ni, ni, ni. Il poursuit son ascension. J'ai juré que je vous ne vous laisserai pas devenir le nouvel Arthas. Une autre marche, dites quelque chose, Bolvar, pensez à Mauveraine, ne m'obligez pas à faire cela. Donc, visiblement, il n'y a pas que de la tristesse il y a aussi de la compassion. Hein, euh... Encore une fois, une nouvelle émotion. Il fit un pas de plus et mon de glisser. <rire> J'imagine tellement la scène à la, pro à, la, à la Alien Covenant, en mode « Ah, le roi lui !» <rire> Il se pète la gueule derrière. <rire> Nico encore plus le casse des cheveux de la mort, hein. on n'est plus à ça près. Cavalier ne comprenait pas. D'où se lèvres n'est-il Darion escaladait les dernières marches en quelques enjambées, faisant jaillir de l'eau sous les semelles, euh, on s'en fout. Euh, Glace, bon, c'est de, de la description, c'est de la description, c'est pas un problème, hein, mais on s'en fout, normalement. Bolvar, t il Mais que faites-vous Enfin, les deux prunelles de feu croisèrent les siennes. C'était folie de venir seul, Mograine. Effectivement, le Sine était venu dans l'espoir que Bolvar réagisse à son ultimatum. Jamais il n'avait imaginé se retrouver face à un roi se préparant à quitter son trône. Donc là, on vous explique, puisque vous l'aviez vu dans son glaçon, euh, pour faire hommage, bien sûr, à Votelka, tout ça, tout ça. Euh, donc, il était dans son glaçon, dans lors dans de votre création de nouveaux cheveux de la mort, avec les races alliées et les pandarènes. Et bien, finalement, il s'est libéré, et donc on vous le montre, qu'il s'est libéré dans la nouvelle. On s'en fout aussi, ça c'est pareil. Euh, vous avez tenu le rôle de Joli. On n'est pas besoin, il n'y a pas besoin. Ça, c'est pas des éléments de réponse, on s'en fout. Il s'est libéré, il s'est libéré, il n'y a pas de problème. Vraiment, semblant, nous devons nous assurer que vous n'avez pas cédé à la tentation du Homme. Vous lui avez tenu, vous avez tenu le rôle du joli l'année pendant des années. Il n'y a que moi qui vont apparaître avec l'anneau. Euh, vraiment, sembla s'étonner bol Bolvar. Sembla s'étonner Bolvar d'une voix calme, bien trop calme. En reniant le pouvoir du Homme, je me suis rendu aveugle à son véritable dessein. Alors ça c'est très intéressant. Ça, pour le coup, on aura plus de réponses à Shadowlands, je pense. Renouant le pouvoir du Home, je suis rendu aveugle à son véritable dessin. Donc, le Home, à quoi sert le Home, à quoi sert le Roi Lich, etc. Ça, c'est très intéressant. Son dessin, quel que soit son plan, nous pouvons vous aider à le contrecarrer. Vous ne devez pas céder au pouvoir du Home, Bolvar. Sous aucun prétexte. Vous connaissez les conséquences. « Ça remet des morts, je marcherai sur les morts, auraient, enfin, sur les mondes qu'ils auraient dévastés. La vie pourrait perdre sa place en Azeroth. » Bon, en gros, Bolvar, visiblement, fait tout ça pour essayer de protéger le monde. Tout ça, tout ça. Moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est cool, le, le coup du dessin et tout, ça on en saura plus très probablement à Shadowlands. Oui, murmura Mogren. Et qui pourrait empêcher cela Et qui pourrait empêcher... Ce... Ah, attendez. <rire> qui pourrait empêcher cela, généralissime C'est Bolvar qui parle à Darion, mais les deux sont généralissimes <rire> J'ai déjà combattu un roi je rétorquais le cavalier, il me reste assez de force pour en affronter un autre. Il sentit un humour sinistre émaner de la présence lorsque Bolvar lui répondit Si vous deviez me tuer, prendre ma place ce soir, Mograine, votre règne serait de courte durée. Qu'était-il en train de dire Moi, de moi à présent, je ne veux ni de votre homme, ni de votre trône, je détruirai jusqu'à la dernière pierre jouée de cette maudite citadelle, toutes les créatures qu'elle renferme si j'avais la certitude de ne pas condamner tant de vie. Gronda Darion en balayant d'un bras rageur la vue sur les fortifications entourant la couronne de glace. Je peux vous aider, à nous quatre, nous en avons la force, quel que soit votre fardeau. Nous le porterons ensemble, jusqu'à la montagne du destin et l'acheter dans le goudron. Euh, vous mourrez. Vous mourriez tous les quatre. Dans ce cas, nous mourrons, hurle la Mograine. Croyez-vous que nous ayons peur de périr une fois de plus Ensemble, nous chevaucherons contre tous les ennemis qui oseront menacer Azeroth. Et si nous tombons, nous leur ferons payer au centuple. Oui, c'est bien ce que j'espère. Ah là là, il est mystérieux. La glace se là soudain, on s'en fout, Jusque métal, un morceau de givre se détacha, tomba sur le sol au pied de Mograine, où il éclata en un milieu de minuscules cristaux. Donc en gros, il y a une, bire, une brèche dans le cristal, et ça expose la gorge de Bolvar. Il se d'un seul coup d'épée, songea-t-il. Mais un pressentiment retenait sa main. C'était comme si Bolvar le défiait de le faire. Cavalier fermait les yeux un instant, le temps de remettre de l'ordre dans ses pensées. Puis il décida de lever son arme. Maintenant que Sémus ne puisse esquiver la moindre geste, La présence... mais se débattit de tous ses forces. Donc là, il y a un combat mental entre le roi Lich et le Chevalier de la Mort euh, pour savoir s'il va vraiment le défoncer. Je me demande si ça fait pas un peu écho à la cinématique de fin de of Throne, d'ailleurs, aussi. Comme quoi Ner'zhul dit à Arthas de... De le libérer euh, et Arthas finalement bah, obéit hein, et le libère. Après, on sait ce qui s'est passé plus tard. Je sais pas s'il y a un petit écho. Un hein, chevalier de la mort qui a son épée et qui veut. Je sais pas, c'est peut-être moi, mais ce qui est marrant, c'est pas le même résultat. Euh, Généraliste plonge plongea sa lame vers le coup de Bolvar sans moindre hésitation. La présence le musela, Son épée lui glissa entre les doigts. Donc, Darion perd face au contrôle du roi Lich. Le roi Lich le remet à sa place, etc. Présence le musela, Son épée lui glissa entre les doigts. Les désespoir sur le chevalier de la mort lorsqu'il vit son arbre bondir sur le sol couvert de glace. Blablabla. Enchaîner la volonté de Bolvar plus sûrement qu'avec des maillons d'acier. Bon, Encore une fois, hein, les désespoirs, etc. Si t'as plus d'émotions, l'espoir, le désespoir, c'est compliqué. Hein, encore une fois. Et pourquoi les morts vivants, ils n'ont plus d'émotions Parce qu'ils sont plus malléables aux nécromanciens, donc aussi aux rois liches. C'est ça le principe, c'est pour ça qu'ils n'ont plus d'émotions. Sylvanas, elle a des émotions. Elle s'est libérée du contrôle. Du coup, elle a des émotions. Et on les voit, ces émotions. Elle est en colère, etc. Donc là, ils sont... Ils ont leur libre arbitre, mais pas tout le temps. Mais quand ça l'arrange, c'est insupportable. J'ai échoué. Ramassez votre épée, Mogren. Vous en aurez besoin. Vous aurez bientôt besoin. La présence est. Regarde à ses bras Récupérez non seulement sa lame, mais la est Maintenant marché. Pied de ici, l'obéir. Donc voilà, là, il montre qu'il est totalement mind control. C'est ce qui avait été évoqué au début du récit. Présence le contraignait à se détourner du trône de glace. Faites-le, renvoyez-moi. Oui, là. En gros, il dit. Enfin, je pourrais vous renvoyer là-bas, à importe. Les autres, trois autres, est-ce votre retour, n'est-ce pas Combien d'entre vous pourriez abattre avant qu'il ne parvienne enfin à vous détruire Tincelle d'espoir, faites-le, renvoyez-moi, son jamogren. Mograine. Bolvar perçut ses pensées, ni gna ni, ni, ni, ni, ni. Je vois, ils vous attendent, et men redoute que vous ne soyez plus tout à fait vous-même à votre arrivée. Ils, sont prêts à vous... ils seront prêts à vous accueillir bien. Donc le Bolvar est content, limite, qu'il se, se retourne contre lui. À la présence, force d'Arion à le traverser. Ne revenez pas seul, Mogren. le prévint Bolvar. Ce n'est qu'un ensemble que les quatre cavaliers auront une chance de tuer le porteur du home. Qui okay, précise pas me tuer, précise porteur de, du home. Aïe. A bientôt, non, juste essaye. Pardon. Chevalier de la mort franchit la porte et retrouva ici Jérisine tombe à genoux, la tête entre les mains, il était libre, pourtant il ne s'était jamais senti si perdu. Donc là, c'est retour à la page 1, puisque c'est le moment où il va faire part de ses doutes, etc., au reste de l'équipage. Ellipse. Il serait bientôt temps. Donc on revient à notre, à notre temps. « Ils s'étaient mis d'accord sur leur plan d'attaque. Si Bolvar refusait de se rendre et de renoncer au homme immédiatement, Akyrus bombarderait ses rangs afin d'ouvrir la voie aux quatre cavaliers par mettre un assaut frontal contre le roi lui-même. La suite dépendrait de leur capacité à résister à l'emprise du geôlier des damnés. » Donc là, le geôlier des damnés, on parle du roi Lich. Oui, maintenant je sais, c'est compliqué, il y a tellement de geôliers qu'on ne sait plus lequel, mais c'est le roi Lich. « Si un d'eux, y parvenait. Mais soudain, la présence avait changé. C'était désormais suffisamment prêt pour mieux percevoir l'influence de Bolvar. » « Forteresse volante devait se trouver à environ à une heure de la citadelle de la couronne de glace, donc ça c'est bien. Trop loin pour apercevoir le trône de glace de leurs propres yeux, mais le ciel s'était éclairci. as enfin distinguer sa silhouette. Parade euh, Ice euh, Puis brusquement, c'était volontaire. Puis brusquement, une image s'était imposée dans leur esprit. C'était Mograine qui leur a marqué en premier. Des bribes d'une étrange chaîne. Donc là en gros, ils sont dans le cinéma, ils sont dans le drive-in, ils sont dans le cinéma et ils voient la cinématique. Donc en fait, ils sont à la BlizzCon et ils voient la cinématique, hein, tout simplement. Hein, des bribes d'une étrange chaîne se succédant. En CGI, évidemment, Sylvanas versus. « Bolvar, une flèche lardée de volutes noires, blablabla, blablabla, bla bla bla. une... Ah, et violette, hein. »« je... Une bataille avait lieu au sommet de la couronne de glace, vous pouvait le voir grâce à la présence. »« Donc Bolvar l'a alors montré, donc il regarde la cinématique de CGI. »« Quatre cavaliers mobiles sur un balcon d'Acurus, fixé du regard de la flèche, Soudain, Soudain, Whiteman octa du surprise. C est... C est -ce -vent »« C'est... C'est Bolvar affronte Sylvanas, coursevant À peine eut-il prononcé ces mots que Maugren la vit. » Ses yeux luisants, la cicatrice encore fraîche qui lui barrait le visage. C'était bel et bien Sylvanas, c'était venu s'emparer du home. Brusquement, Daria comprit. ce n'est qu'ensemble que les 4 cavaliers ont une chance de tuer le porteur du home, lui avait dit Bolvar. Ça c'est intéressant, puisqu'en gros, on voit que le plan de Bolvar, c'est que Bolvar depuis le début, il a écarté les cavaliers de l'apocalypse, les 4 cavaliers, pour justement éviter en fait que tout simplement, il succombe. Et en gros, Bolvar les a mis de côté, c'est pour ça que dans la CGI, et dans la cinématique, ça, plutôt, ça pour le coup, c'était vraiment une explication. On se disait, mais comment ça se fait que Sylvanas ait réussi à arriver en haut du, du trône de glace aussi facilement La réponse est là. Et ça, c'est vachement bien par contre. Le fait qu'en gros, il ait gardé ses meilleurs soldats, en gros, hein, les chevaliers de... Bon, ils n'étaient pas ensemble avant en Légion, mais bon, <rire> c'est pas grave. Et euh, ce qui est drôle, c'est que du coup, il les a mis de côté. Comme ça, quand Sylvanas le bat, parce qu'il savait qu'il allait perdre contre Sylvanas, Sylvanas n'aurait jamais dû perdre tous à tous. Je me rappelle des gens qui disaient « Oui, oui c'est le roi Lich, il aurait dû perdre. Bah, » Même lui est conscient qu'il va perdre. Ça me rappelle un duel sortant que sylvanas mais bon, je m'égare. Euh, écoutez ce que disent les personnages, c'est important parfois. Euh, ce n'est qu'ensemble, les quatre cavaliers pourront tuer le porteur du home. Donc, Bolvar euh, avait conscience qu'il perdrait probablement contre Sylvanas. Et du coup, ce qu'il voulait, c'est que une fois qu'il perd, Sylvanas enfile le casque... Et à ce moment-là, donc tuer le porteur, pas me tuer, parce qu'à leur retour, l'homme le ne lui appartiendrait peut-être plus. Il savait qu'elle viendrait, t il Bolvar avait deviné que Windrunner le défierait pour s'approprier le pouvoir du Homme. Et il avait prévu de l'utiliser pour l'en empêcher, car Sylvanas ne s'emparerait jamais de la puissance du Roi Lich pour la garder en sommeil. Pourtant, Fordragon savait se douter qu'il n'y aurait des conséquences. Déchaîner le pouvoir du Homme ne pourrait y avoir qu'une seule issue, la mort du monde, blablabla. Peu importe qu'il puisse résister à sa corruption, tout ça, tout ça. À moins que 4 cavaliers ayant juré de défendre Azeroth ne l'arrête tant qu'il était encore affaibli par son combat contre Windrunner. Et même si Sylvanas l'emportait, elle ignorerait tout le pouvoir du home, elle serait vulnérable, ne serait-ce qu'un court instant. Donc en gros, les cavaliers de l'apocalypse avaient été mis en réserve. Et au moment, donc en gros, si Bolvar gagne, mais il reste le roi Lich et vous le défoncez, et vous me défoncez, ou si eh bien, Sylvanas prend le casque, vous tuez Sylvanas parce qu'elle sera affaiblie à ce moment-là. Donc c'était plutôt malin, c'était plutôt malin. Sauf que bien sûr, Bolvar n'avait pas anticipé que Sylvanas euh, utiliserait le casque pour faire autre chose, à savoir arracher le tissu de la réalité. Euh, Bolvar a mis les quatre cavaliers, de cette façon, il soit vainqueur, les cavaliers auraient une chance. Trollbane croisa le regard de Maugren, ça change t de quoi que ce soit pour nous Non, répondu Généracime, en se tournant vers les autres. Ça ne change rien, notre devoir reste le même. Puis il contempla à nouveau le couronne de glace. Gnagnagna. Bolvar savait que ce jour viendrait, un jour sérieux dans l'avènement d'un nouveau roi liche, d'une reine liche, corrigea à Whitman. En effet. « Bolvar, j'aurais tant souhaité que vous me fassiez suffisamment confiance pour faire part de vos plans. » Mais non, on va citer pour un frot à ses côtés, comme tous les trois autres d'ailleurs. « Je suis par le tapis de cadavre du pied de nez. »« serait sans doute mort tous les quatre. »« Bolvar a orchestré notre venue ici aujourd'hui afin que nous puissions porter le coup de grâce au vainqueur. » Donc c'est une Illidan, c'est probablement ce que Sylvanas va faire à Shadowlands, c'est-à-dire qu'elle n'a pas expliqué tous ses plans. Mais pour le coup, c'est plutôt cohérent et plutôt logique à ce niveau-là. Donc ça c'est bien. Bon point pour la nouvelle. Une fois que Sivanas nous aurait ouvert un chemin à travers les hordes du fléau, avant qu'il n'y ait l'occasion d'apprendre comment dominer nos esprits. Nasgrim semble réfléchir à ses paroles, l'un d'entre nous va devoir prendre sa place, séance de plomb s'abattit. Ça c'est plutôt bien, on réfléchit, même si on sait nous, en tant que lecteur, on sait ce qui se passe après, là ils le savent pas, les personnages, et du coup ils s'imaginent qui deviendrait le roi Lich, le nouveau roi Lich. Et avant qu'il y ait une. Euh, white man, on sent qu'elle veut pas que ce soit elle, parce qu'elle commence à regarder les autres. Et euh, un bruit sourd retentit au loin, à un coup de tonnerre, forçant à reporter leur attention sur la coin de glace. Donc on saura jamais qui allait, aurait pris la responsabilité. Je pense que ça aurait été Darion. Euh, ils sentir la présence chancelée, la télévénération jusqu'à la froide Dans son esprit, Mogran vit la scène avec une clarté absolue. Donc il regarde la CGI. S'il hein. menace, <rire> la main vers la tête de Bolvar. Puis soudain, une atroce douleur les envahit. Ça c'est bon par exemple. Le fait qu'on enlève le home hein, au roi Lich, et que du coup ça... ça tordent de douleur tous les ex-morts-vivants, qui sont liés au Roi Lich, ça c'est super intéressant pour le coup. Ça c'est un hommage à War 3. Bon, le problème c'est qu'à War 3, si le Roi Lich est vaincu, il bah n'y a plus de fléau, hein, je le rappelle. Euh, mais ça pour le coup, c'est beaucoup plus un hommage à ce qu'a pu faire Warcraft 3 que Wotelka. Donc ça c'est très bien. Donc, ils ont une souffrance énorme, là, vous allez me dire, oui mais ils sont pas censés avoir de douleur. Oui mais là c'est une... C'est un, une souffrance psychique par rapport à leur condition de mort vivant donc il n'y a pas de problème là qu'ils euh, qu souffrent. Parce que sinon, oui, les douleurs physiques, ils euh, s'en battent les couilles. Mais là, c'est une douleur lien nécromantique en fait. Euh, à cause du lien nécromantique. N'eut que vaguement conscience des cris torturés de ses compagnons, donc ils sont tous en train de souffrir le martyr. Quels instants plus tard, la douleur s'évapora si subitement qu'il en tomba à genoux de soulagement. Donc ça veut dire que quand même, pour que ça s'arrête et qu'ils tombe à genoux presque par. par c'est que ça devait être terrible. Donc, ses couleurs avant que les cavaliers ne soient présents en mesure d'en parler. Où est la présence demeure demeura quoi Quoi Il comprenait pas ce qui s'était passé, mais ça aurait simplement l'absence de douleur. C'était un sentiment merveilleux. Où est Bolvar répéta alors que je ne sens plus son influence. Il avait raison, ni ni Bon, il n'y a plus Bolvar. c'est le moment où il a arraché le casque en fait. Ça se reprit le home, un ancien généralissime en se tournant vers les autres. C'est elle, notre cible désormais. Je s'imagine en train de regarder la CGI tous les quatre en mode Ah, incroyable <rire> <rire> en fait c'est des youtubeurs américains. Oh my god! Oh my god what is she's is doing <rire> Entendu White Reniflawa que fait ton Bolvar Je pense pas qu'il soit encore le roi Lich intervient Trollbane, on s'adressant à Nous le saurons nous le sauverons si nous le pouvons Pourquoi Pourquoi on va le sauver Donc ça ce ne sera jamais expliqué Je suis d'accord avec Kiesa le chef des cavaliers Regarda par deux En gros c'était bah, Oh, Bolvar il n'était pas si méchant hein. C'était pas lui Il est sympa C'est le roi Lich eh bah j'ai hâte que Sylvanas recroise euh, Arthas à Shadowlands hein, du coup. Oh bah c'était pas lui. C'était le roi Lich. C'est vrai que Sylvanas elle l'a pris comme ça. Hein. Oh c'est lui qui m'a ramené. Euh... Oh ouais mais c'est pas lui. C'était le roi Lich. Bien sûr. C'est pour ça qu'elle l'a buté en fait. pour ça qu'elle voulait le buter d'ailleurs. Bah c'est pas lui. C'est le roi Lich. Ah là là Bolvar. C'est beau hein. Le monde a besoin d'un Roilich. Alors, il regarda autour d'être là, l'équipage de mort-vivant d'Akerus s'était figé. Ceux qui possédaient encore leur intelligence examinaient les alentours, les rabassourdis, Les décérébrés le regard vite, commençait doucement à s'agiter. Et là, Echoa, le monde a besoin d'un roi Ou wow, évidemment, cette fameuse extension parfaite. Le monde a besoin d'un Lich, qui est un gros Redcon de Warcraft 3, on le rappelle. Parce que plus de lich. hop le truc s'arrête. Là, t'as l'esprit de Terenas qui te dit que oui, machin. Bon, vidéo sur vous, tel cas. Bientôt, la majorité des serviteurs. ça m'énerve. La majorité des serviteurs d'Akiru, ça reste du fléau. Du nia, ça s'abonnerait de nouveau à un hein, déchaînement de violence. Si elle plaçait le homme sur sa tête, elle percevrait la présence des 4 cavaliers, sentirait leur intention. Mogren ne doutait pas qu'un seul instant, que Sylvanas tenterait de dominer leur volonté, leur volonté pour les arrêter. Même si elle échoue, nous devons affronter le reste des créatures du fléau. Darion désigna les profondeurs de la forteresse volant d'un geste. Nous sommes peut-être encore suffisamment éloignés de la l'est pour garder le contrôle sur l'équipage d'Akyrus. Préparer nos serviteurs au combat, ce sera notre chance de... Mais il s'interrompit, puisque c'est à ce moment-là. Mais cette fois, le généraliste ne sentait pas vraiment de douleur, il n'avait plus jamais prouvé rien de tel. Donc en gros, là, c'est le moment où elle brise le casque. Euh, ses présences étaient le siège du pouvoir de la domination du roi. L'ishmogun a maintenant l'impression que celui-ci s'est frité. Donc en gros, le lien nécromantique... Se termine. C'était une sensation incompréhensible, mais libératrice. Et eh oui, il se libère enfin. Comme si son esprit, après avoir été enchaîné pendant des années, s'affranchissait de ses entraves, une à une. Comme s'il n'avait jamais réalisé à quel point l'emprise de la présence étouffait son âme. Donc, euh, même quand il a l'impression d'être euh, libre, en fait, il y avait encore euh, un, du contrôle par le roi Lich. Mais qu'est-ce qu'elle fait D'Arion se retourna vers la couronne de glace jusqu'à temps pour voir le voler le ciel en éclat. Donc c'est la fin de la cinématique. Puissant tombe de choc percuté à rus et Génissime en cas de perdre l'équilibre. Donc il n'y a plus de roi Lich. Le truc devrait tomber, mais non, c'est l'onde de choc qui a provoqué euh, la dé... le truc qui a failli faire tomber la, <rire> la nécropole. Ah, le fait que la nécropole tienne à cause des pouvoirs du roi, ah, pff, on s'en fout. « nous et remettez à Kyrus sur son axe, une partie de leurs matelots déchaînés obéir à ses ordres, mais le cavalier craignait malgré tout que la forteresse ne tombe du ciel. Finalement, le sol s'immobilisa sous leurs pieds. Ils avaient pu pousser un soupir de logement, il l'aurait fait. Maintenez notre position. De ses yeux, entre chiens, quant à l'horizon, euh, Mograine, quant à lui, fixer le courant de glace. Bon, là, on voit la fin de ce, la CGI, donc on s'en fout. Le voile entre la vie et la mort, elle l'a brisé, blablabla. Malgré bla. Malgré commis une erreur, com compris en fin de Sans doute, avait-il cru que Sylvana s'était venue s'emparer du homme, non le détruire. Donc, on, on rappelle il ne s'attendait pas à ce qu'elle détruise le casque. Comment aurait-il pu imaginer une telle chose Comment aurait-il pu savoir que la disparition de cette relique aurait de telles conséquences Ça, pour le coup, c'est tout à fait logique. C'est très bien, ça. D'ailleurs, on entendit une lame fendre l'air dans son dos, suivi d'un craquement, puis d'un bruit sourd, d'un corps tombant au sol. Généralissime, tirez votre épée, le prévint Trollbane. Mogren obéit. Eh oui, parce que sans Roi le fléau n'a plus de Roi Lich, comprit-il enfin. Si la lumière le veut, il n'en aura plus jamais. Donc en fait, eh bien, il y a des soldats d'Acherus qui sont libérés du contrôle du Roi Donc, eh bien, ils se retournent contre lui. Alors ça, c'est très beau. C'est très drôle, je vais revenir sur un point. Donc ça sous-entend que vous savez, c'est la lame d'Eben. Sauf que la lame d'Eben. Eh bien, elle n'obéissait pas au roi Lich. Hein Je rappelle que le pacte entre la lame d'ébène et le roi Lich, c'est Légion. Donc ça veut dire que de Wotelka à Légion, Akyrus, comment ça se passe C'est le fléau, donc c'est le roi Lich, euh, c'est Akyrus et la lame d'ébène. Oups, <rire> on a oublié de le dire. <rire> donc en fait, bah, les, les mecs sont souffrent du contrôle de la fin du roi Lich. Et là vous allez me dire, bah c'est normal Malgia, ils étaient quand même sous le contrôle du roi Lich. Bah non, ils avaient refait un pacte, donc visiblement ils. Non. Ok. Et là maintenant je vous dis un autre truc. et Comment ça se fait que je suis de la mort, eux ils leur arrivent pas la même chose Comment ça se fait qu'avec la fin du roi Lich, le fléau qui se déchaîne tout ça tout ça, pourquoi ça ne concerne pas la lame d'ébène Vous allez me dire, bah oui mais parce qu'ils ont encore leur intelligence et c'est pas des simples Ah oui C'est dit quand quand Terenas et Uther rappellent le fonctionnement du truc, que s'il n'y a plus de casque, le fléau va se déchaîner sur le monde. La lame c'est là, c'est des mecs de lame d'ébène, donc c'est le fléau aussi, visiblement. Pourquoi les de la mort seraient insensibles à ça, en fait Alors qu'on voit littéralement qu'ils sont liés au roi Lich. C'est marqué, hein, c'est pas moi qui le dis. rien. Je sais plus où c'était mis, là. n'ai euh... jamais réalisé à quel point l'emprise de la présence étouffait son âme. Hein. Pourquoi ils se déchaînent pas <rire> C'est génial, hein, quand même, cette histoire. Et ça, c'est héritage, évidemment, fantastique de Votelka. Euh, Darion entendit une lame fendrée, euh, euh, tirez votre épée, blablabla. Darion inspecta le reste de la salle de commande et commence à distribuer ses ordres. Il existait une certaine clarté dans le chaos. Il avait appris bien des années plus tôt les problèmes qui signés qu'il était possible de contrer. Euh, c'est une poignée de mort autour d'eux avait déjà sombré dans la folie. Quatre cavaliers très rapidement. Une catastrophe fois la fois. J'ignore ce que Mijot, Sylvanas, mais Bolvar doit le, doit le savoir. Nous avons besoin de lui, déclara-t-il. Whiteman et Nazgrim, nous sommes encore à une heure de la couronne de glace quand nous arriverons à trouver Bolvar. S'il si a survécu, ramenez-le. Donc ils sont à une heure, ce qui explique qu'on ait le temps pour Sylvanas de partir, etc. etc. Ce qui est génial, c'est qu'évidemment les deux autres, on aura besoin de lui pour savoir ce qui se passe, pas de problème. Les deux autres, bah du coup, ça va justifier, évidemment, pourquoi White Man et Nazgrim obéissent aussi docilement à Bolvar. Ils devraient les étriper parce que c'est eux qui les a damnés, mais pas de problème, ce sera jamais dit en fait. cest les hermogrennes... Donc, compris, Opinal, l'ancien roi de la forteresse. Waitmay ne quittait pas le trône de glace des yeux, tandis que Nazgrim et elle fondaient sur la plus haute flèche de la citadelle. Parfaitement conscience du ciel brisé, blablabla, bla bla bla bla, donc ça on s'en fout. Euh, oui, Sylvana... Donc, Bolvar semblait à peine capable de formuler des mots, même si cela n'était probablement pas dû à ses terribles blessures. Mais ce que je cauchemar d'une ampleur sans précédent qui n'avait pu l'empêcher. Oui, Sylvana, c'est parti, au regret de la culpabilité, hanter sa voix. Je ne savais pas, jamais je n'aurais pu imaginer... Bon, ça c'est logique... Euh, la main de l'ancien paladin, Rentrons à grogna-t-il, y a encore beaucoup à faire, Nasgrim, hein. Nasgrim et Whiteman, c'est les deux personnages qui devraient le plus détester Bolvar et le buter, je sais pas, mettez Tassarian et... et Coltira, mettez Thoras et, et Darion, il y fait tellement plus de choses, et non, et ça toujours pas justifié, et là, c'est le, le, le, le clou du spectacle, le clou du spectacle, la main de l'ancien paladin, comprenez-vous ce qu'elle vient de faire, non vous nous l'expliquerez quand nous serons en sûreté, rétorqua Asgrim. Alors vous pourrez nous dire quelle qu sera notre prochaine étape. Donc on, on obéit tranquille à Bolvar. Fort Dragon les observa à tour à tour l'air confus. Je ne suis plus le Roi Lich, leur rappela t il Donc vous n'êtes pas obligé de m'obéir en gros, c'est dire ça. C'est vraiment dommage, répliqua Whiteman en jetant le bras de Bolvar en travers de ses épaules pour mieux supporter son poids. J'ai fait tout ce chemin pour tirer le Roi Lich et voilà que vous abdiquez juste avant mon arrivée. C'est très impoli, hein. je suis très très vilaine, mais... Bah du coup je t'aide quand même Mais je suis très très vilaine hein, Parce que t'es plus le Roi Lich, t'es Bolvar Mais je voulais tuer le Roi Lich parce que c'est lui qui est responsable de mes trucs Mais pas toi <rire> Ah toi non, ah, toi t'es pas le Roi Lich <rire> Quel dommage oh, Heureusement hein. Moi je, encore une fois Pensez Sylvanas, pensez Sylvanas quoi. Sylvanas, est-ce qu'elle a fait ça avec Arthas hein. Parce que c'est le Roi Lich du coup ah, C'est le Roi Lich le problème, c'est pas c'est Arthas Là c'est littéralement les deux mêmes hein. C'est Bolvar, le Roi Lich, qui l'a ramené. Donc, euh, Elle devrait détester les deux, le Roi Lich et Bolvar. Les deux sont pareils. tout toute évidence, Akiza White... Ah, vous n'avez plus à obéir à mes ordres, t il De toute évidence, Akiza White -Man, sans pouvoir retenir un sourire. Je <rire> suis très vilaine, mais je t'aide. Oui, je n'ai pas besoin de t'obéir, mais je t'obéis quand même. Je <rire> suis très vilaine. Je <rire> suis une vilaine fille. Nazgrim semblait partager son amusement. Vous avez tenté d'arranger votre propre mort afin de vous assurer le lecteur L'Octario, hein <rire> guidez nos l'âmes et nous obéirons. Bolvar fermait les yeux un instant lorsqu'ils ouvraient à nouveau la cavalière, vinaient et on s'en fout, il désigna les restes brisés du homme de dénation d'âge de main. dans ce cas récupérer ses fragments jusqu'au dernier, nous en aurons besoin, donc voilà, lui c'est un peu plus ce qui se passe quand même, Whiteman soutint le point de Bolvar tandis que Nazgram ressemblait à ça, et maintenant Généralissime, ah bah oui, <rire> et oui il y a deux généralissimes. c'est même rappelé par la nouvelle, donc quel Généralissime, parce que pendant toute la nouvelle ils ont rappelé Généralissime Darion, <rire> et maintenant c'est Bolvar, ah dommage pour Dragon lever à nouveau les yeux vers le ciel, il va nous falloir des alliés autant que nous pourrons en trouver, alors nous prendrons d'assaut le Quart elle-même. Parfait, Derek Lara, White Man, et moi qui craignais m'ennuyer. je <rire> suis très vilaine. <rire> donc là, c'est, on aura besoin d'alliés, c'est ce qui justifie pourquoi on envoie Nazgrim à Orgrimmar et White Man à, une, à Stormwind. On va passer sous silence, hein, puisque je le rappelle, c'est même pas de la bêta, donc peut-être un contenu changeant, dans le pré-patch, il n'y a aucune bulle de dialogue. Pour White Man. Regardez, hein, testez, dans le pré-patch. Vous avez des, bu des bulles de dialogue pour tous les protagonistes qui vous expliquent la situation, ce qui se passe, etc. Sauf les deux chevaliers de la Lame d'Eben, Nazgrim côté Horde, White Man côté Alliance. Vous ne pouvez pas interagir avec ces deux-là. Donc, qu'est-ce qu'ils foutent là Pourquoi Comment C'était mis sous silence. Et vous allez dire, bah, la nouvelle va, va dire ça. Bah non Nasgrim, comment Lord. Alors, il a toujours caché un petit peu parce que c'était pas vraiment sa horde à lui et tout. Pff, là, il arrive comme une fleur. Et alors, thémar qui dit « Ah oh bah oui, le général Nasgrim nous a donné euh, les informations, etc. » Mais vous, vous auriez dû l'enfoncer sur une pique, le mec, en fait. Genre, NP. Genre C'est vraiment incroyable parce que tous les problèmes qui ont été soulevés, c'est soit on y répond pas, soit on y répond à côté. Ça me rappelle vraiment Irion qui arrive... Euh, et euh, enfin, la cinématique de 8.3, quoi, genre, t'as Anduin qui lui met une grosse patate et il lui dit « Putain, à cause de toi, mon père est mort. » Et l'autre, il dit « mon, mon, mon père est mort à cause des dieux très anciens. » Oui, ça ne répond pas là, à ce qu'il ce vient de dire, en fait. <rire> bah là, c'est ça, en fait. Cette cinématique, c'est ça. Enfin, ce, cette nouvelle, c'est ça. Alors, il y a des trucs super cool, hein. on a des détails sur Nazgrim et autres, il y a des choses vraiment bien. Mais à côté de ça, tout le reste, c'est du... c'est, on vous cache, limite, on vous parle d'autres trucs, comme ça vous oubliez les problèmes en fait. Je, je comprends pas. Mais bon, du coup j'avais dit que je ferais, j'essaierai de pas trop faire longtemps, ça fait 1h43, donc j'avais dit que je voulais pas faire 2h, finalement ça fait 2h. Donc il euh, y a les 3 quarts qui n'ont pas été jusqu'au bout de la vidéo j'imagine. Mais euh, voilà, cette nouvelle pour moi c'est... Euh, Résumons-la résumons à la Jurassic Park. Hein, euh. Mais pour moi, pour moi, cette, cette vidéo, c'est... Euh... Enfin, cette, cette nouvelle, c'est... Euh... Voilà. <rire> pour moi, c'est ça, cette nouvelle, quoi. C'est... J'ai hâte que les cheveux de la Mort, on les dégage, parce que... Enfin, je parle pas de la classe, évidemment, mais... qui finissent en boss, ou je sais pas, eux, ou je sais pas quoi, parce que... C'est pas possible. Les chevaliers de la mort à WoW, c'est pas possible. C est, c est, c est... Ils n'arriveront jamais à être cohérents dans leur traitement, c'est pas possible. Pourtant, c'est pas compliqué. On pourrait croire que oui, c'est complexe, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais non, c'est pas complexe en fait. Et ils auraient pu corriger les problèmes de Wotelka, mais non, faudrait pas bloquer les joueurs. Ah, c'est dommage, Wotelka est pas cohérent elle-même. Mais, euh... mais non. Du coup, c'est insupportable. Le traitement des, des chevaliers de la mort, c'est une aberration à, à World of Warcraft. Et ça continue, ça continue, donc on, on espère qu'ils crèveront gentiment à, à Shadowlands, parce que comme ça, ce sera fini, quoi. Autant faire une terre à mort, hein. atomisons-les, on n'en parlera plus, comme ça on, on évitera les, les incohérences. On m'a beaucoup posé la question, et j'ai vu apparemment que beaucoup de gens étaient... Beaucoup de gens m'ont dit, ah, bah, regarde, malga ils ont répondu à toutes tes, tes problématiques, visiblement, c'est cool, la nouvelle est là pour ça, génial. Non, pas génial, non, c'est de la merde. <rire> c'est juste de la merde. Ça ne répond aucunement aux problèmes, en fait. C'est... Il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des réponses, par exemple, pourquoi le Roi Lich n'a pas utilisé les quatre cavaliers pour sa défense personnelle, etc. Ça, c'est très bien répondu, super. Mais les problèmes liés à White Man, Grim, que dalle. Au contraire, on nous le rappelle en disant, oui, ils sont insensibles, oui, ils sont libérés du contrôle du Roi Lich, mais ils sont contrôlés, etc. C'est tout et son contraire, c'est formidable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, ça fait chier, parce que c'est vraiment clairement très négatif, ça. Ça veut pas dire... Alors, Pareil, je vais calmer, mais bon, tous ceux qui diront Ah oui le lore c'est devenu de la merde, etc. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez juste d'être dans soit Blizzard, ce que fait Blizzard tout est trop bien, soit Blizzard tout ce qu'ils font c'est de la merde, Activision a pris le pas, avant c'était mieux, tout ça, tout ça, juste milieu. Pour le moment, je vous propose des choses très intéressantes, mais ça clairement c'est pas bon. Mais c'est pas nouveau, hein. c'est comme Hotelka c'est comme euh, Légion, etc. Dès que ça parle des cheveux de la mort, ça fait n'importe quoi de toute façon. Plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans l'exus. Et à Aquirus. <rire> Je suis très méchante. Si tu es aussi méchant que moi, n'hésite pas à suivre les réseaux sociaux, hein, YouTube, Facebook, Twitter, tout dans la description, bien entendu. Alors n'hésite pas, voilà, suis les réseaux sociaux. Hein. Petit like, tout ça, le petit partage, le petit abonnement, c'est pas fait, hein. soit très vilain comme moi. <rire>